C'est quoi de son On est bon. On voudrait avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment, la géopolitique, la finance, le terrorisme, peut-être le hacking. Quel jour on est aujourd'hui On est vendredi 4 août. La nuit s'est bien passée oui, bah, en fait comme la nuit du 4 août en 89, il s'est pas passé grand chose. Je sais pas si vous vous souvenez que ils ont promis qu'ils, euh, les aristocrates ont promis qu'ils allaient abandonner leurs privilèges, et puis en fait ils ont rien abandonné du tout. Ils ont, ils ont promis qu'ils vendraient à un prix inaccessible ces privilèges et finalement ils les ont gardés. Quels sont de privilèges euh, ils ont actuellement <coughs> Qui a quoi Est-ce qu'il y a vraiment une upper class Oh oui, bien sûr. Le premier des privilèges que je mettrais en avant, c'est celui pour certains, tout petit nombre, de créer la monnaie. Il me semble que dans une société, la, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la, la possibilité pour les populations de décider de leur destin, dépend directement de leur aptitude politique à créer la monnaie nécessaire pour financer leurs activités. Et les peuples qui ont renoncé, qui ont perdus ou qui se sont fait voler ou qui ont renoncé volontairement à la création monétaire publique ont perdu en même temps leur souveraineté politique et donc le principal privilège que je mettrais en cause aujourd'hui s'il fallait en choisir, il y en a d'autres, hein, mais ce serait celui de la création monétaire qui pour l'instant est dans les mains des banquiers privés. Il y a aucune raison, il n'y a aucune raison logique, rationnelle, conforme au bien commun qui légitime qu'un qu corps social abandonne la création monétaire à certains des humains qui font partie du corps social. C'est extrêmement dangereux, ça rend ces humains hyper puissants et ça prive les autres humains, c'est-à-dire la, la quasi-totalité du corps social, du moyen, des moyens physiques, des moyens matériels de financer des activités. La banque centrale européenne, elle est, elle est indépendante, indépendante, c'est une banque privée, c'est pas une banque privée, c'est une banque comment Alors, est-ce qu'on a donné des pouvoirs, est-ce que les peuples ont donné les pouvoirs à la Banque centrale oui. européenne Oui, oui, on a, on a abandonné des pouvoirs à la Banque centrale, mais... On l'a le... abandonné ou on les a donnés Ceux, qui sont, ceux qui, nous, qui sont censés nous représenter nous ont trahi, ont trahi l'intérêt général en abandonnant cette création monétaire à la Banque centrale européenne, qui est indépendante, c'est-à-dire dont les actions nous échappent, dont politiquement, nous plus, sur lesquelles nous n'avons plus aucun contrôle. Donc ça, c'est vraiment une trahison. C'est une trahison au sens du dictionnaire. C'est une trahison au sens strict. Une forfaiture plutôt. Une forfaiture, oui. Forfaiture, trahison, oui. Bon, c'est synonyme en l'occurrence là. Ouais. La, la banque centrale européenne, c'est quoi son rôle oh, C'est de faire semblant, <coughs> faire semblant de faire la police, mais en fait. Euh, euh, <coughs> Je, je dirais que son rôle principal, si on revient au du bout, si on revient à l'os, c'est d'interdire aux humains de créer eux-mêmes la monnaie. Ce n'est pas de combattre l'inflation <rire> euh, Dans une société, en fait, il y a deux indicateurs importants euh, qui dépendent de la masse monétaire, c'est l'inflation et le chômage. Quand il y a trop de monnaie, il y a de l'inflation, et quand il n'y a pas assez de monnaie, il y a du chômage. Et en fait, c'est multifactoriel, l'inflation et le chômage, mais la quantité de masse monétaire est un, un facteur essentiel. Et la plupart du temps, on a de l'inflation ou du chômage, et on n'a pas les deux. Quelques fois, pendant quelques mois, quelques années, mais pas longtemps, on peut avoir les deux. Mais en général, c'est l'un ou l'autre. Et donc, quand on dit qu'on se bat contre l'inflation, ce qu'on ne dit pas, mais ce qui va se passer, c'est que quand on se bat contre l'inflation, on va le payer en chômage. Or, ce qui... Ceux qui font ça, ceux qui prennent la décision de lutter contre l'inflation, ont en même temps intérêt à ce qui est du chômage. Parce que le chômage, politiquement, Marx l'avait très bien dit, mais il n'y a pas besoin d'être marxiste pour comprendre que c'est une réalité, la, le, le, le chômage sert d'outil de, de chantage, d'outil de terreur. Le chantage est un outil qui terrorise les travailleurs, pour qu'ils soient dociles, qu'ils ne réclament pas d'augmentation de, de, de, de, de salaire, de, de meilleures conditions de travail, euh, qu'ils n'exigent pas d'être payés euh, quand ils font des heures sup, etc. Le, le chômage rend docile. Et inversement, l'absence de chômage rend euh, euh, exigeant. La, la classe ouvrière est mieux traitée quand il n'y a pas de chômage. En étant glorieuse, il n'y avait pas de chômage. La déflation, c'est quoi Déflation, c'est une situation dans laquelle les prix baissent et toutes les anticipations se font à la baisse. Et c'est terrible parce que c'est un cercle vicieux. Euh, la, le Japon est en déflation depuis un moment, euh, depuis deux décennies, je crois, au moins 20 ans. Et c'est vraiment c une, des choses, c une des situations les plus, les plus graves, parce que difficile d'en sortir euh, pour un pays. La stagflation La ben, stagflation, c'est quand il y a à la fois de l'inflation et du chômage. C'est ce qu'on a expliqué au début. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça ça ça mais ça ne dure pas longtemps, Comment ça, ça se manifeste sur les prix ben, Les prix montent, et il y a du chômage en même temps. Alors que normalement, quand il y a de l'inflation, la période des 30 glorieuses, on avait, de la, on avait une inflation qui était modérée, hein, on avait 4% sur la, sur la période, hein, sur une, une trentaine d'années, on a 4-5% de moyenne. Et pas de chômage du tout. Et pas de chômage du tout. Et donc c'était bien un peu d'inflation. Bon, euh, et en plus, ce qui était vraiment, et ce que les, les économistes ne disent pas aujourd'hui, et c'est incroyable de ne pas dire ça, parce que c'est très important, pendant toute période, les salaires étaient indexés sur les prix. Les salaires, écoutez bien, c'est super important, parce que c'est un changement de politique qui est euh, lourd de conséquences et complètement antisocial. Pendant les 30 Glorieuses, les salaires étaient indexés sur les prix. Quand les prix augmentaient de 10%, mon salaire augmentait mécaniquement, forcément, de 10%, au moins. Et quand les socialistes sont arrivés au pouvoir en 80 Pourquoi entre guillemets ben Parce qu'ils ont une politique de droite, ils ont une politique socialiste pendant un an et demi, deux ans, et puis après ça, ils ont une politique de droite dure. Donc ils ne sont pas plus socialistes que les gens d'en face qui ne sont, sont pas populaires non plus. Hein. C'est des, des étiquettes fallacieuses qui nous font croire qu'on qu va avoir un changement de politique en changeant de vote, mais non. Et donc ce sont les socialistes qui ont, qui ont mené les, les politiques les plus dures hein, contre la, la classe ouvrière. Et notamment la désinfectation des salaires sur les prix. Et alors ils ont appelé ça, la... comment ils appelaient ça de l'ordre La désinflation compétitive. Ça, ça veut dire la baisse des salaires. Mais c'est scandaleux, ça ne correspond pas à l'intérêt général. Depuis qu'on depuis qu fait ça, euh, le, le pays va de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'on a transformé le cercle vertueux des Trente Glorieuses en cercle vicieux des Trente Piteuses, parce que là, maintenant, on, vient de, on est dans un cercle vicieux, vraiment. Les, les, on, quand on ne distribue plus assez de salaire pour vendre la marchandise, on a un problème de surproduction. De, une, des, une des difficultés majeures du capitalisme, c'est de ne pas distribuer assez de salaires. Quand les capitalistes ne sont pas tenaillés euh, pour euh, être forcés de distribuer des salaires, ils en distribuent de moins en moins et ils n'arrivent plus à vendre leur production. Et on a des situations de, de surproduction avec du chômage, une misère généralisée. Tout ça parce qu'il y a quelques goinfres qui ne veulent pas distribuer les salaires. C'est quand même pas, com pas compliqué, ça. Hein. Juste, il faut... Keynes expliquait très bien, le, les, les politiques keynésiennes sont venues à bout de Enfin, pas complètement, mais ont vraiment corrigé largement ces défauts. Qu'est-ce que vous pensez de Hayek <rire> bah, Précisément, Hayek est un, un penseur qui a passé sa vie à démontrer, essayer de démontrer, parce que moi, je trouve que la démonstration n'est pas faite, que les politiques keynésiennes n'étaient pas efficaces. Euh, et qu'il fallait au contraire laisser les gens libres et que l'État n'intervienne pas. Moi je trouve que la, la, que la, la thèse de Keynes, que l'État est le seul acteur capable d'avoir une action contracyclique, d'avoir une action qui n'est pas celle des autres, de l'ensemble des acteurs, nous sommes moutonniers, euh, quand l'ambiance est... Quand à l'optimisme, quand tout va bien, tout, ça va bien pour tout le monde et nous, nous faisons des paris sur l'avenir, nous empruntons, les banques nous prêtent, nous créons de la monnaie. Et il y a un cercle vertueux avec un, un, un, un, un comportement pro-cyclique de tous les acteurs. Mais tout le monde sait dans sa tête que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que ce cycle haussier va prendre, va prendre fin, il va s'inverser. On sait tous que ça va s'inverser. donc on attend tous un moment que ça va s'inverser. la ça, cause de l'inversion ça, ça dépend, ça dépend des cas. La consommation ça énergétique être, Ça peut être... Non, mais ça peut être... Est-ce que les 30 Glorieuses... Ça peut être la faillite d'une grande entreprise qui donne un signal de... Est-ce que les 30 Glorieuses, c'était pas un, un épiphénomène exotique de surconsommation énergétique Et euh, on se retrouve à l'heure actuelle avec euh, une consommation énergétique euh, en baisse, donc euh, une économie en baisse... L'économie économie transformant en baisse la, la, consommation, elle est, la consommation énergétique, je pense que c'est une conséquence de, de fondamentaux qui sont, eux, les causes. Euh, je pense que la, la, la reconstruction, qui est le début des Trente glorieuses, est une cause euh, profonde du plein emploi, de la suractivité, et de cette période d'abondance, le fait qu'on ait à reconstruire le pays, a donné le prétexte, l'occasion, le moteur, en fait le vrai moteur, la cause de cette période de prospérité. Euh, le fait qu'on ait consommé beaucoup d'énergie pendant cette période-là est une conséquence, ce n'est pas la cause. Et je pense que les, les, les problèmes d'énergie qu'on a en ce moment sont liés au type d'énergie que nous utilisons, c'est-à-dire les énergies fossiles, donc non renouvelables, mais qui ne sont pas du tout les seuls. Nous sommes inondés tous les jours d'une énergie gratuite et abondante, et qui ne tient qu'à nous d'exploiter, et on n'a pas de problème technique, on sait très bien exploiter le soleil, on sait très bien exploiter le soleil, okay. on sait très bien faire bouillir de l'eau en faisant, on met des miroirs dans, dans, dans, dans, dans les déserts, des miroirs pour faire chauffer des, des, des, des, des bouilloirs et faire de l'électricité, en pagaille, de l'électricité qui coûte presque rien. On sait la transformer en courant continu et la cheminer sur des milliers de kilomètres parce qu'elle s'est transformée en courant continu et on pourrait, mais on a on n'a pas un problème technique, on a un problème politique. On n'a pas plutôt un, un problème de maturité sociétale quand on aussi, donne aussi. quand on donne euh, une énergie gratuite euh, à volonté euh, dans une société de transformant, qu'est-ce qui se passe sur le biotope Est-ce qu'il y a un phénomène d'épuisement ah, ouais, ouais. euh... L'extractivisme des, des, des humains est sûrement un un de nos problèmes mais là aussi c'est un problème euh, politique parce que euh, je pense que si les peuples décidaient eux-mêmes de ce qu'ils font, si ce n'étaient pas les plus riches qui prenaient les décisions politiques, euh, si nous discutions dans des agoras, si nous discutions dans des assemblées, des tenants et des aboutissants de notre consommation, du prix de la publicité en termes d'extraction, le fait que ça nous pousse au gaspillage, la publicité nous pousse à un gaspillage éhonté, si nous réfléchissions entre nous, si nous débattions des, des causes, des conséquences et du coût réel de la publicité, euh, nous ne prendrions pas les mêmes décisions. On, on serait moins productivistes, extractivistes. C'est pas trop tard. Dans les ateliers constituants, on, on, pratiquement tout le temps, tous les groupes, on, on interdit la publicité. C'est pas trop tard quand ah, vous voyez le quotient intellectuel français-européen et européen baisser, toutes les études publiées récemment, d'ailleurs il y a un, un article du Point qui fait référence à ça, le QI général baisse, est-ce que, est que le peuple n'est pas devenu trop con pour mener sa, sa barque ben... <rire> moi je pense pas ça. Je, je, on, on peut le penser, on, je veux dire, chacun peut penser ce qu'il veut, donc est, on est légitime de penser que le peuple n'est pas capable de mener lui-même ses affaires, et dans ce cas-là, on n'est pas démocrate. Donc on n'est pas obligé d'être démocrate. Mais un démocrate, il fait le pari que même quelqu'un qui a aujourd'hui paraît écervelé, paraît superficiel, paraît égoïste, on dirait, quand tu vois, ce si qu'il regarde à la télé, euh, ces blagues, ces, niveaux de ces sujets de conversation, tu te dis mais jamais il va s'occuper du bien commun, ce gars-là. Jamais, jamais il va prendre du recul sur sa condition. Il va... eh ben, mais ça, je pense que ça, ça change. Cet état-là n'est pas une nature, c'est une situation. Il, il en est réduit à cet état-là par la crétinisation de la télévision. Les, les industries de programmes nous, nous construisent des, des, des programmes de télévision qui sont abrutissants. Euh, les institutions nous éteignent politiquement, les institutions, en fermant toutes les portes, nous infantilisent de la naissance à la mort, on reste des enfants politiques, et, et les institutions nous désapprennent à faire de la politique et à nous préoccuper du bien commun, et tout ça, ça donne un résultat qui n'est qu'une conséquence temporaire. Je pense que les humains ne sont pas par nature ce, que, ce dont vous avez peur, et que je vois bien aussi, hein, je vois bien que il euh, y a plein d'humains qui, aujourd'hui, sont pas tout de suite en état de s'occuper du bien commun. Mais moi, ce que je vois dans les ateliers constituants, dans les conférences de citoyens, de, les conventions de citoyens de Testar, qui sont tirées au sort, je vois des gens, ou les assemblées tirées au sort, que décrit Saint-Omer. Je vois des gens qui se transforment, qui se, qui se transforment en bien. Et très vite, quand on leur fait confiance, quand on leur donne des vrais sujets, et quand ils voient les autres en train de s'occuper du bien commun, par mimétisme, ils font la même chose et ils se transforment, et ils se transforment vite. Il y a des pages magnifiques de Tocqueville, il y a longtemps qu'on sait ça, de Tocqueville pour dé défendre les citoyens, les, les jurés, il appelait ça les jurys tirés au sort, les jurys civils, et il, il explique, Tocqueville explique, il faudrait que je, je l'ai pour vous le lire, parce que, mais bon, c'est deux ou trois pages, donc ça vaut le coup, chacun devrait le lire dans son coin, euh, dans lesquelles il, il explique que les, le tirage au sort, en sortant les gens de leur de leur intimité, de leur, de leur monde à eux, de leur famille, les extrait, et, et les met sur une scène où ils voient les autres en train de s'occuper du bien commun, et ça les sort de leur égoïsme, et il dit que l'égoïsme, c'est comme la rouille des sociétés, et le tirage au sort nous oblige à nous occuper du bien commun, de temps en temps, c'est une école de civisme. Et, et c'est remarquable, ce plaidoyer. Ce c'est pas trop tard pour cette école de civisme, quand vous voyez euh, le problème écologique, quand vous voyez le problème euh, du recyclage nucléaire, quand vous voyez le problème le clair, de la, la transition de la SNCF euh, aux nouvelles technologies. Est-ce que, est que former ces gens-là, ça ne va pas mettre trop de temps par rapport à l'avalanche de problèmes que les sociétés occidentales vont être obligées de gérer dans les cinq ans, les, même les dix ans à venir D'abord, les gens se transforment très vite si on leur fait confiance. C'est quoi très vite Très vite, c'est quelques semaines, quelques, ça peut même être plus rapide que ça. Quelqu'un qui paraît esservelé en situation comment dire, pas, pas d'urgence, en situation, oui, si, de presse, il faut faire vite, on te fait confiance, fais gaffe, si tu te trompes, c'est tout le monde qui va en pâtir, les gens ne sont instantanément plus les mêmes. Et moi, je vois bien en classe, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu fais confiance à un élève, il se transforme. C'est pas le même que quand tu te méfies de lui. Tu te méfies de lui, il va être digne de ta méfiance. Et tu lui fais confiance, il va tout faire pour être digne de ta confiance. Les humains sont comme ça. C'est quoi votre société rêvée C'est quoi en fait votre vie On a l'impression que vous êtes dans un rêve euh, quand vous nous expliquez l'Assemblée constituante. Euh, ça fonctionne réellement Les gens se fédèrent autour oui. de ça, autour de cette idée Oui, oui, oui. Combien enfin, de personnes sont, moi, sont je, autour je, de cette idée-là Je ne idée sais pas, je les compte pas. Je les compte pas, et je cherche à ce que ce soit. Je cherche à ce que ça reste désorganisé. Tu sais, tout à l'heure, on disait le, le Parti socialiste, c'est pas un vrai Parti socialiste, c'est un parti de droite qui s'appelle socialiste mais qui en fait mène des politiques de droite. Euh, au début, le socialisme correspondait à une idée, et puis ils sont devenus un parti, et dès que c'est un parti qui a marché, il s'est fait noyauter, parce que les partis sont ouverts sur l'extérieur. Je pense que ça pend au nez de tous les partis, ça. Euh, un parti a besoin de monde pour soutenir un candidat, et comme il a besoin de, de, de monde, il, il accueille tous ceux qui viennent. Et donc c'est très facile pour ceux qui ont les moyens d'envoyer des des agents, quoi, des gens à eux, à l'intérieur. C'est très facile d'envoyer des, des agents, de noyauter le parti, et puis de le dévoyer, et d'en de, de, de, faire autre chose que ce qui était... C'est ce très facile de... Alors on ne le fait pas avec les petits partis, ça n'a aucun intérêt, mais dès qu'un parti marche, il se fait dévoyer par les riches. Et donc, je, je dis ça pour dire que il me semble que les ateliers, l'idée des ateliers constituants et des citoyens constituants, c'est-à-dire des gens qui passent du statut d'électeur au statut d'enfant, politique soumis à des maîtres qui sont les élus, qui sont, on dépend de leur bon vouloir, se hisser, l'idée de se hisser au-dessus des élus, en redevenant l'employeur des élus, en redevenant le souverain, de se hisser au-dessus d'eux, en devenant des adultes politiques, ça marche tout le temps, et dans les ateliers c'est enthousiasmant, les gens se transforment, ils, enfin moi je, peut-être que j'ai les peut... lunettes roses, mais j'ai l'impression, bah, je vois des gens qui sont heureux dans les ateliers constituants, où c'est vraiment agréable, on fait quelque chose, qu'on n'a jamais fait, jamais on s'est permis. Jamais on s'est permis. Je vais faire le geste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Quand j'écris, je suis le matin, j'écoute les informations, je tempête, mais c'est incroyable ces gens-là, Mais ils sont en train de faire le contraire de ce qu'ils avaient dit. Il avait dit qu'il euh, euh, qu ferait ça, Macron, et il ne le fait pas, il fait le contraire. Donc il, comment je fais les, je, je, vais écrire, je vais écrire ça. Les, les, les élus rendent des comptes, tous les mois, quand je réfléchis et quand j'écris, quand je me permets, quand je suis en train d'écrire ça, quand je suis en train d'écrire les règles que devront craindre les décideurs politiques, quand je suis en train de faire ça, je suis en train de faire quelque chose qu'ils n'ont pas du tout envie que je fasse. Les élus, là, ils n'ont pas du tout envie qu'on qu devienne des adultes, qu'on devienne les, ceux qui rédigent le contrat de travail, leur contrat de travail. Et quand je suis en train de faire ça, je me transforme. C'est-à-dire que je suis en train de... J'étais enfant, c'est un État, mais pas, ça ne va pas durer tout le temps. Et je suis en train de me transformer en adulte politique. Je suis en train de me préparer à ne plus subir le joug des élus et de me hisser au-dessus. Et c'est complètement... La Constitution, ce n'est pas un texte juridique, c'est un texte politique. Et voit... cette idée-là... Excuse-moi, je finis de répondre, parce que je suis toujours sur ta question quand tu disais. Euh, Société idyllique. Et surtout quand tu disais, est-ce que tu est -ce que es organisé combien on est euh, Je pense que si on faisait un parti, le parti des citoyens constituants, euh, si jamais ça marchait, s'il commençait à y avoir du monde, on se ferait noyauter, dévoyer, et l'idée serait pourrie par des professionnels de la politique, des, des gens qui ont un intérêt personnel à dévoyer l'idée. Alors que si c'est une idée qui reste bordélique, Excuse moi désordre, enfin oui, mais bordélique c'est le bon mot, qui reste désorganisé, elle est moins forte, c'est vrai qu'on est moins fort si on est désorganisé, mais en même temps, on est insaisissable, c'est-à-dire que si tu arrives à corrompre un groupe de personnes, mais il y en a plein d'autres qui sont en train de se passer le mot, en, en souterrain, on n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des élus, des pouvoirs. C'est en souterrain qu'on se passe le mot, on fait de l'éducation populaire. L'éducation populaire, ça veut dire qu'il n'y a pas un prof et des élèves. C'est chacun qui, à son tour, est, est prof de ce qu'il sait faire et ensuite il est élève de ce qu'il apprend des autres. Et chacun est prof, chacun son tour. C'est ça l'éducation populaire. Hein. Et les ateliers constituants, à mon avis, il faut que ça arrive à se développer en éducation populaire. Euh, et et et de façon désorganisée. Donc je ne bon. sais pas combien on est, et je ne connais pas les noms de ceux qui... Je, et c'est très bien que je connaisse pas les noms. Et si ça marche pas ben, ben, si ça marche pas, ce ben, ce sera pas la première fois qu'une idée marche pas, qu'est-ce que... Mais, Donc et... si ça marche pas, on ira vers quoi euh, Là, je vais devenir noir comme toi, mais... On n'est pas noir. Mais... <rire> mais si, parce que c'est si... On est juste réaliste. Comme... Oui, mais... <rire> Moi aussi, je suis réaliste. Je, je, ce que j'essaye de faire c'est très réel et c'est en fait quand j'étudie les raisons pour lesquelles nous sommes impuissants politiquement les raisons pour lesquelles la nature se fait aussi gravement dévastée sans que nous n'y puissions rien alors que nous, nous voyons le désastre on sait qu'il y a le, le problème est identifié et on sait comment le régler, on sait très bien qu'il faudrait qu'on soit plus frugaux, qu'il faudrait qu'on qu qu travaille la frugalité heureuse, comme dit Rapide, très bien. Euh, on, sait, on sait et on serait prêt à le faire si on devenait tous frugaux, ce serait, ce serait tout à fait facile à supporter c'est les inégalités qui sont dures à supporter. Les inégalités, c'est-à-dire que les autres se goinfrent et pendant ce temps, moi je me prive, ça c'est dur à supporter. Mais quand on se prive tous parce que c'est un bien commun, surtout parce qu'on l'a décidé en plus, c'est facile à supporter. C'est pas donc, très sexy pas la privation, non Comment C'est pas très sexy de dire qu'on va se priver. Ben, ça dépend, ça dépend pour quelle raison, si c'est se priver juste parce qu'il y a un autre qui veut tout prendre et qu'il te prive de tout, c'est lui qui te prive de tout, ça c'est pas sexy. Mais se priver volontairement parce que euh, le contraire, ce serait un gaspillage éhonté qui n'est pas tenable et que tu pilles en fait la planète dont tu prives tes enfants, tes propres enfants. Chacun de nos enfants est concerné par nos comportements de parents. Et donc, ce n'est pas, pas sexy, mais on, il y a des tas de choses. On se prive de tas de choses pour nos enfants et donc on pourrait là aussi se priver de tas de consommations inutiles. Moi, j'ai une vieille bagnole pourrie, hein, vraiment, vraiment pourrie. Et pourtant, je vois bien les, les bagnoles modernes, ça a l'air plus confortable, ça a l'air plus. Et ben, je m'en prive. Et... Et ça va très bien. Hein. Et, et je ne suis pas le seul, on est très nombreux comme ça. Très très nombreux. T'as un ami imaginaire Un quoi Un ami imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un ami imaginaire Tu crois en quelque chose, dans une religion, dans un, un Père Noël imaginaire, une force suprême, un grand architecte, non. un grand tout, quelque chose, non Non, je crois à la... Je crois à cette idée que la... la... La bonté est plus difficile que la méchanceté, c'est beaucoup plus facile d'être méchant, c'est plus naturel et ça marche mieux, plus vite, tout de suite. Je pense que la gentillesse, c'est plus compliqué, parce que les gentils se font exterminer régulièrement, et qu'il faut quand même être opiniâtre. C'est pas si simple d'obtenir quelque chose quand on est gentil, mais qu'au bout du bout, c'est quand même ça qui marche. Ce que Darwin montre, c'est qu'une une loi essentielle de la nature, c'est la compétition mais que ce qui a permis aux hommes qui, qui n'ont ni griffes ni dents, c'est la coopération. La coopération. Et, que, et que je pense vraiment que ce qui nous conduit à préférer la compétition, c'est le dilemme du prisonnier. J'aurais dû amener le petit bouquin sur le dilemme du prisonnier, qui est un bouquin majeur. Le, le, la réflexion sur toute la théorie des jeux, mais sur le dilemme du prisonnier, c'est une situation qui nous, qui nous conduit et la course aux armements en est un, une illustration, mais le, le dilemme du prisonnier, c'est une situation dans laquelle nous sommes conduits à préférer la, la, la compétition et préférer la guerre alors que la, alors que la collaboration aurait été meilleure pour tout le monde. Et pour sortir du dilemme du prisonnier, il faut qu'on se parle. Il faut, est, on est dans le dilemme du prisonnier quand on ne sait pas ce que va faire l'autre. Quand on ne sait pas ce que va faire l'autre, on a tendance à se prémunir contre ces mauvais comportements et donc à faire la course aux armements. Mais si on, on se parle, le dilemme du prisonnier disparaît. Quand on sait ce que va faire l'autre, on n'a plus besoin de la course aux armements. Et donc moi je réfléchis à des institutions... Communal d'abord, national ensuite, et sûrement mondial après, sous, sous, le, sous le modèle de la fédération de communes, hein, de Proudhon, mais en commençant par la commune, pas la fédération européenne qui est imposée par les banques et qui est un projet tyrannique actuel. Mais en partant de la commune, j'imagine bien des humains qui ont compris qu'il fallait qu'on se parle pour prendre les décisions politiques. C'est à nous de prendre les décisions politiques, les, les humains et pas les représentants. Et si on a des représentants, il faut qu'ils restent sous notre contrôle. Et si on arrive à faire remonter cette obligation de parler de la commune à l'État, de l'État au continent et du continent au monde, à mon avis, on viendra à bout du dilemme du prisonnier, y en... compris sur les problèmes... En combien temps – En combien de temps ?– Je ne peux pas répondre à ça, mais ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre à ça que... Que c'est pas la seule solution et que ça va pas arriver. Je sais pas parce que je ne sais pas je, je suis pas devin. Je sais pas quand ça va arriver. Peut-être peut-être je vois bien que ce que tu veux dire c'est que ça met tellement de temps qu'on se sera peut-être exterminé, exterminé des, avant. Mais je sais bien que le risque existe. Mais si je pars sur cette prévision là, si je suis pétri de cette certitude que tout va mal se passer, donc j'arrête de donc, faire donc, la politique et je vais je retourne voler faire du parapente et je fais plus que ça quoi. Vite vite avant qu'on soit exterminé. Mais si je, si je me donne du mal, c'est parce que j'imagine que... T'as peut-être tort, non J'ai peut-être tort, évidemment, bien sûr, bien sûr. Et donc, et sûr, et donc ben, tu long. crées de l'espoir pour rien Et c'est peut-être que je me donne du mal pour rien, oh, oui. Et tu, peut crées, que tu crées de l'espoir et t'entretiens de l'espoir pour rien Oui, pour rien, mais, mais ne pas le faire, ce serait aussi pour rien. Donc, euh, est-ce qu'il y a un enjeu euh... Est-ce que tu fais ça pour absoudre ton âme Non. Ben non, parce que... Je... Pourquoi tu fais ça Pour le pognon tu gagnes du pognon je avec ton blog, tes pognon. bouquins, <rire> combien tu gagnes C'est drôle, euh, bon, moi je gagne comme un salarié, un, un fonctionnaire en fin de carrière, je vais prendre ma retraite, on gagne 3 000 euros par mois. Net Brut Net. Net T'as un patrimoine mais, immobilier mais que t'as... Tous les profs de France qui arrivent à la fin de leur carrière gagnent ça, hein, c'est pas... C'est un scandale. Pourquoi bah, c'est rien. Fin de carrière, tu dois être mais, un bon prof, euh, 3000 euros... Euh. Mais, mais, mais je, je raisonne pas du tout sur l'argent, moi, hein, je, ça me suffit pour vivre, ça va très très bien, quoi. C'est vrai que j'ai une vieille bagnole, mais ça va très bien, une vieille bagnole, ça va bien, hein. Et, et c'est un super métier, hein. Non, non, c'est pas... L'argent, Il y a pas que l'argent, hein. C'est pas... Tu gagnes pas d'argent avec ton blog Je gagne pas d'argent avec le blog, T'as écrit des livres J'ai écrit des livres, mais tu gagnes pas d'argent avec les livres, hein. J'ai écrit deux livres informatiques et ça m'a coûté des milliers d'heures en gagnant presque rien quoi, quelques centaines d'euros. – Donc si on arrive… – Mais c'est pas pour l'argent. – On va, on et, va se tutoyer, ça, je... va, ça va résumer les choses plus facilement. Si ton modèle utopique d'assemblée constituante où le pouvoir euh, est canalisé par le peuple, un peuple responsable devenu adulte, qui s'est donné les moyens euh, pour pouvoir comprendre le système qui l'entoure, oui, oui. on va où et on fait quoi ?– C'est pas à moi de décider ça. Je, je, je ne sais pas ce que les humains feront de la souveraineté qu'ils auront récupérée en devenant constituants. Mais ce n'est pas grave, parce que de ce que je connais des humains, je sais bien qu'il y a quelques affreux, très égoïstes, très, des violents, des, mais qui je vois complètement minoritaires et marginaux. Et ce n'est pas eux, si on prend nos décisions ensemble à la majorité, ce n'est pas les gens méchants, violents, égoïstes qui vont faire la loi. Ils sont, ils sont minoritaires. Moi, les gens que je vois sont des, la, la quasi-totalité des gens que je connais autour de moi sont des gens qui sont normaux, c'est-à-dire gentils, qui se contentent de, de pas grand-chose. Ils seraient prêts sûrement à avoir une très belle bagnole, euh, je ne sais quel objet de consommation. À cause de la consommation ostentatoire, hein, de la publicité qui nous pousse les uns les autres à la rivalité ostentatoire qui est entretenue par la publicité, est un fléau, c'est juste un fléau qui nous pousse à avoir envie de ce qu'a le voisin et de mais tout ça est absolument non nécessaire et je pense que ce n'est pas du tout dans la nature des gens. Et donc les gens, je vois bien qu'ils prendraient des décisions bien meilleures que ceux qui ne sont mus que par le profit. Or, ceux qui ne sont mus que par le profit, donc les grands marchands, et notamment les marchands d'argent, ont pris le contrôle du politique. C'est une catastrophe, ça, mais c'est très récent, c'est très court dans l'histoire des hommes. Hein. Euh, le fait que les marchands dirigent les sociétés, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité, ça a 200 ans. Ça a commencé il y a 300 ans, quand la, avec la banque d'Angleterre, quand les banquiers ont commencé à accéder à la création terres. Alors là, là, ils ont commencé pendant un siècle à devenir suffisamment riches pour corrompre et accéder au pouvoir politique. Et quand ils ont accédé au pouvoir politique, c'est devenu le capitaliste. C'est-à-dire que les marchands, quand les marchands écrivent la loi... – Non, mais de, depuis, souvenez-vous, Jésus qui chasse les marchands du Temple, les, les humains savent ce qu'ils ont à craindre, mais lisez Adam Smith, Adam Smith qui écrit sur les marchands, on a lu Adam Smith, euh, Adam Smith euh, dit, méfiez-vous des marchands, ne laissez pas les marchands écrire les lois. Hein. Donc on le sait depuis toujours qu'il ne faut pas que ce soit les marchands qui écrivent les lois, et depuis 200 ans, ils se sont mis à écrire la Constitution, donc mettent en place l'élection, et l'élection leur permet de désigner leur, les acteurs qu'ils aident et qui sont donc leurs leur choses, et donc ils écrivent leur loi, et donc les marchands écrivent leur loi, et donc ils écrivent la responsabilité limitée, alors que la responsabilité elle devrait être illimitée, la, la, la, la personnalité morale, qu'est-ce que c'est que la personnalité morale les, les gens devraient être responsables de ce qu'ils font sur la personne, personne physique, la, la personnalité morale quand, quand ça a été mis en place au 19e siècle. C'était un tollé, mais là, vous n'y pensez pas. C'est devenu pour nous une banalité, mais c'est très discutable. Et toutes ces règles, et l'accumulation du capital, donc les sociétés par action, tout ça, c'est des lois qui ont rendu possible l'accumulation du capital, mais c'est des lois marchandes, décrites par les marchands. C'est très récent, ce n'est pas du tout une fatalité. On pourrait très bien, si nous redevenons constituants, on va résister à ça. Si on redevient constituants, si on devient constituants, parce qu'on n'a jamais été, si on devient constituants, on va venir à bout du capitalisme, et des dictatures. Il n'y a plus de place pour un tyran, les différents fascismes, on les appelle comme on veut, mais il n'y a, a plus de place pour un tyran dans un peuple devenu constituant. Les, si les gens s'occupent du pouvoir, constituant ça veut dire que je m'occupe du pouvoir, ça veut dire que j'ai pris pas tous les matins, pas, pas, pas, pas toutes les minutes, mais régulièrement je m'occupe des pouvoirs et je réfléchis à limiter les pouvoirs. Je suis devenu constituant, je, suis, je me préoccupe des pouvoirs, c'est-à-dire que je suis vigilant, je suis exigeant au point de vue des pouvoirs, je, je n'abandonne pas ma souveraineté à des, à des représentants. – Mais pour être exigeant, il faut comprendre. – Oui, et oui. Et, et bien, et donc, comprendre ça, nos, nos cerveaux nous permettent de comprendre. C'est pas compliqué, hein, ce dont il s'agit. C'est accessible à tous les cerveaux humains. Ce que je dis est accessible à tous les cerveaux humains, je te promets. C'est pas, il n'y a pas du tout… Je, je, je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que ce que je dis est accessible. Mais je le vois, non, je, je le vois je, pas que sentir. dans les conférences, hein, je le vois dans le train. C'est-à-dire que quand, quand je, je vais à Bordeaux en train, j'ai ouais. 7 heures de en TGV, train. En TGV, c'est ça Ah non, en, en, en, à Bordeaux, c'est une ligne TER. Donc je vais passer 7 heures de train. Et 7 heures de train, je vais avoir des gens autour de moi dans, le, dans les compartiments, je vais leur parler. Et ça, c'est des gens au hasard. Et c'est des gens simples, hein, c'est des gens... Euh, c'est pas des... C'est pas des intellos, c'est pas des polytechniciens, c'est des gens simples avec une vie simple. Et on parle de constitution, ils comprennent à toute vitesse, ils comprennent à toute vitesse. Et au bout de quelques... ça dépend, quelquefois c'est une demi-heure, quelquefois c'est une heure ou deux, on écrit des articles. Moi j'ai une question très bête, vraiment très bête, qui n'a rien à voir. Pourquoi on ne voit jamais un top modèle sortir avec un mineur ou un ouvrier ou quelqu'un qui a un parvenu Quel rapport avec, avec ce qu'on disait Pourquoi on ne voit jamais un top modèle sortir avec un, quelqu'un de tout simple C'est ça ouais. Peut-être parce que les top modèles ont. Sont professionnels, si elles sont professionnelles, un top modèle mâle ou femelle, hein, euh, et a peut-être euh, évolué dans un milieu où l'argent compte tellement que ben, il faut trouver un conjoint. Qui est cet argent, quoi, pour que, pour que là, la... en fait, l'argent c'est comme une drogue, c'est, ça rend les gens dingues, hein. Et puis on se, et puis il y a des classes, quoi, il hein. y a des classes, et on, se... on se, met entre, entre personnes qui se ressemblent la plupart du temps. Est-ce que Internet fracture ces classes-là pas, f... pas forcément, pas toujours. Oui, souvent. Mais, et, et non, souvent aussi, parce que, regarde, quand on va sur les, quand, on va, quand on, tu choisis des forums, nous choisissons, parce que c'est plus confortable, des, des, for, des forums où les gens qui y sont sont d'accord avec nous. On choisit des forums qui sont conformes à ce qu'on pense. Et du même coup, on ne s'expose plus à euh, la contradiction. Or, on ne progresse que dans la contradiction. Et de, cette, de ce point de vue, Google nous aide à précisément tomber sur des points de vue euh, qu'on n'aurait pas... C'est aurait... archi-faux. Ben moi, j'ai rencontré... Enfin, c'est archi-faux. C'est peut-être faux statistiquement. Je ne sais pas sur quelle étude tu Ça te bases. Ça s'appelle Filter Bubble. L'algo, que ce soit Facebook ou Google, et, et il me conforte donne... les, les gens Alors, dans voilà, leur propre opinion. Ce que je te dis date de... Euh, ou presque dix ans, Parce qu Il qu'il y, y a presque dix ans que j'ai réfléchi là-dessus sur ce que fait Manin, Bernard Manin, qui a écrit « Principes du gouvernement représentatif » et qui a beaucoup bossé sur, enfin, il oui, a beaucoup bossé, qui a fait des articles euh, intéressants sur euh, est-ce internet est démocratique ou pas, et il expliquait, et c'est vrai qu'il y a dix ans, peut-être qu'il n'y avait pas ces filtres-là sur Google, mais à mon avis, les, les filtres ne sont pas encore... Euh, il ne me donne pas encore tout ce que je, ce que je veux. J'arrête pas de tomber sur Google sur des choses que j'aurais jamais rencontrées. Je n'arrête pas de tomber sur Google sur des points de vue le que j'aurais jamais le, rencontrés. Le dernier, le dernier exemple, c'est quoi ben, Moi, c'est les, les, les points de vue des royalistes, des royalistes actuels, pas des royalistes du 19e siècle, hein, que, qui, qui étaient des, des affreux, mais les royalistes aujourd'hui, je tombe, je tombe sur eux, sur, sur Google. Parce qu'en fait, ils parlent de démocratie. Il parle de tirage au sort, et moi, quand je suis en train de chercher des trucs sur le tirage au sort, je tombe sur des discussions entre l'Action française, du genre, entre royalistes. Mais jamais j'aurais été voir, jamais j'aurais été sur un site de l'Action française, moi-même, spontanément. Tu les as et... rencontrés Alors, j'en ai rencontré, des gens de l'Action française, ouais. Tu rencontres tout le monde, toi, en fait, c'est ce qu'on te reproche, c'est ça Oui, mais... Euh, je... Ce que j'ai vécu, c'est des gens qui sont normaux, hein. les gens de l'Action française que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont... qui cherchent le bien commun, hein. Eux, ils sont catholiques, de ce que j'ai compris, ils sont catholiques, pratiquants, et ils espèrent qu'il va y avoir un roi, euh, parce qu'ils avaient l'impression qu'à l'époque des rois, c'était moins corrompu, et quand je leur dis, euh, mais le roi, si on tombe sur un... c'est de père en fils, hein, donc c'est héréditaire, si on tombe sur un salaud, ou sur un abruti... Euh, on est entre les mains d'un gars qui décide tout et, qui, et donc c'est évident que c'est dangereux pour le bien commun, et donc on arrive à discuter de ça, ils ont des réponses à ça, à mon avis insuffisantes, mais on peut très bien leur parler sans devenir royaliste. Enfin, quand je parle à un royaliste, je ne deviens pas royaliste, je suis complètement anarchiste euh, dans le tréfonds. Qu'est-ce euh, que ça te fait qu'on te reproche que tu ailles discuter avec les royalistes, les indépendantistes, les nationalistes, les... tout ce qui finit en iste"? Eh ben, je. Je prends ça comme euh, c'est Montaigne qui disait, je crois, fais ce que tu dois et advienne que pourra. Quoi J'ai l'impression que plus on prend la, plus on prend la parole et plus on est connu, plus on court le risque d'être euh, critiqué et critiqué en étant déformé, calomnié euh, et puis roulé dans la boue. Euh, on prend le risque quand on prend la parole publique. Et donc quand je lis euh, les, les torrents de cochonneries, de, de, de, c'est de la calomnie pure, quoi, hein, qui est sur mon compte. C'est vraiment très désagréable. Comme les gens disent pas beaucoup, quoi. quoi, quoi, parce quoi que je... Comme quoi Parce bah, que disent les antifas sur moi. Les, ils quoi? Font... Alors, les antifas, ils disent que, en fait, ce qu'ils font, c'est un travail. Ça, ça a dû leur demander. Qu'est-ce qu'ils disent d'abord bah, ils disent que je suis. Alors, je prends le, le pire de ce qu'on dit sur moi, enfin, de mon point de vue, c'est que je suis la principale tête de pont du fascisme en France. C'est un tel niveau d'extravagance que je... Bon, enfin... Mais bon, je, je, le, je le lis souvent. Je le lis souvent. Et quand je lis ces papiers-là... Je, je comprends pas trop le, le, le, la principale tête de pont, c'est-à-dire tu pas. es pointe de diamant ou tu es simplement vaseline pour des théories qui ne leur conviennent pas. Non, plus. en fait, non. alors... Mais pour, pourquoi ils arrivent à dire ça Ils arrivent à dire ça parce que... C'est vrai que je suis pas dans un parti, que je ne respecte pas les clivages partisans. Tu, donc que tu es confusionniste, c'est ça Tu mets la confusion dans la tête des gens. J'ai l'impression de faire précisément le contraire, j'ai précisément l'impression de, de, de dire les choses très clairement, et ce n'est pas du tout confus, justement. Est-ce euh, que tu as essayé de discuter avec eux Est-ce qu'ils t'ont donné rendez-vous autour d'une table pour en jamais, discuter Jamais, jamais, Il n'y a jamais eu un débat avec un Est-ce que tu leur proposes en direct Oui, oui, bien venir... sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je suis, je suis très friand. Avec qui tu voudrais discuter avec Mais avec n'importe qui. Euh, il faut que ce soit respectueux. Si c'est pour. Euh, de mentir. Si c'est pour mentir et puis ensuite s'en aller, enfin, ou me taper et puis s'en aller, enfin bon, ça n'a pas d'intérêt. Mais. Et des menaces si les... Oui. Quel type Oh, les coups de pelle. Les plus graves, c'est des coups de pelle. Mais des coups de pelle venir... dans l'expression Dans l'expression, ou... oui. On, ouais. va venir, on va venir te, te, te convaincre à coups de pelle. Bon. Mais je n'ai jamais été agressé, hein. En fait, ils ne sont jamais là, les Antifas. Ils ne viennent pas. Ils intimident les gens. Les gens qui m'invitent, que les gens de gauche, hein. les gens de droite, euh, ils s'en foutent. Quand les gens de droite m'invitent, ils laissent faire. Mais quand les gens de gauche m'invitent, ce qui arrive souvent, euh, ils, ils les appellent, ils leur écrivent, en leur disant, vous invitez un fasciste, regardez. Alors ils ont leur, leur dossier, leur, leur presse-book. Et les gens, s'ils n'ont pas été prévenus, ils se disent, ah, c'est quoi et Ils ont l'impression d'avoir été trompés, ils sont intimidés et ils renoncent. Donc ils, ils, font, ils annulent. Donc, les Antifas font annuler des invitations sous le prétexte que je suis fasciste. Et comment ils font pour prouver que je suis fasciste Prouver entre guillemets, parce que c'est absolument pas prouvé. Hein. Le... Ça fait 10 ans, 12 ans que je travaille, hein. ça fait 12 ans que je, je, je parle en public, je réfléchis au pouvoir, aux abus de pouvoir, et que je cherche à mettre en place un processus constituant qui, à mon avis, doit intégrer tout le monde. Un processus constituant, il ne va pas être de gauche, il ne va pas être de droite. On ne va pas faire une constitution de gauche. On là, va faire une constitution... On est en train de parler comme Macron, là, non Oui, non, mais sauf que moi, je est pense vraiment penses, ce que je dis... Est-ce que tu penses que, l'Assemblée nationale, c'est pas un peu trop le bordel, là, avec les macronistes euh, qui, qui partent un peu dans tous les sens Alors, on quitte le sujet, là. On, on va y on... revenir, mais ouais. c'est dans la dynamique de la chaîne. Euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale... Moi, ce qui m'intéresse à l'Assemblée nationale, c'est le petit groupe de la France insoumise que je trouve remarquable. Je, je les trouve... Euh... Euh, remarquable, voilà, j'ai jamais autant regardé les émissions, les retransmissions de, de, de l'Assemblée nationale que depuis que ces gens-là se bagarrent. Je trouve qu'ils font ça bien, ils font ça respectueusement, calmement. Ils font la démonstration d'un travail parlementaire remarquable. Ils ont raison quand ils, mais quand ils accusent les, les députés de Macron d'être des godillots. C'est même pas la faute des députés de, de Macron, c'est pas leur faute ils ne peuvent pas être autre chose. Dans la Ve République, le, le Président de la République est le chef du parti qui a gagné, or le chef du parti qui a gagné, l'élection présidentielle, c'est lui qui donne les investitures. C'est-à-dire qu'il dit, toi tu vas pouvoir être candidat avec le nom Macron, et donc tu vas être élu. Et donc c'est lui qui donne les investitures ou qui le ne les donne pas. Et c'est lui qui va les redonner cinq ans plus tard, ou pas donc c'est important de comprendre ça donc les députés, mais ça fait depuis 58 hein, les, dé, les députés dépendent pour leur carrière du chef de parti qui vient de gagner la présidentielle et qui va, ou qui va la gagner la prochaine fois et donc ils votent comme le chef de parti donc ils ne peuvent pas faire leur boulot de contrôle de l'exécutif bon, je n'ai pas le temps de, de développer ça mais c'est vraiment un sujet d'atelier constituant ça comment est-ce qu'on fait pour avoir un parlement qui soit capable de, de faire son boulot de contrôle de l'exécutif, de contre-pouvoir or quand l'Assemblée nationale est élue, et qu'elle est élue parmi des gens qu'on peut aider, donc qui sont aidés par un parti, et qu'elles ont lieu juste après l'élection présidentielle, dans la dynamique du gars qui vient de gagner et qui va investir les, les députés, donc les, les députés de Macron sont des godillots, comme les députés l'ont toujours été, sauf les minoritaires qui ne sont pas godillots, mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir, donc ils ne changent rien, c'est juste un analyse. – Qu'est-ce que tu penses du changement de la Constitution au Venezuela Qu'est-ce qui se passe au Venezuela à l'heure actuelle c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Maïdan. Ce qui se passe au Venezuela ressemble beaucoup à une provocation financée de l'extérieur, avec des, une opposition qui est d'une virulence, c'est pas d'une virulence, c'est d'une violence absolument extrême, ils tirent au pétard, ils tirent au pétard, ils tirent à la bombe, ils lancent des bombes sur les policiers. Imaginez que ça se passe en France, qu'est-ce que vous attendriez du pouvoir qui est chargé de l'ordre public euh, contre des manifestants qui tirent à l'arme qui tire à, à balles réelles sur les policiers. Quand on dit « il y a 100 morts », les journalistes ici se contentent de dire « il y a 100 morts ». Et donc c'est Maduro, comme si c'était 100 manifestants. Mais c'est pas vrai. C'est les policiers qui meurent aussi. Des policiers qui meurent sous les balles des, de, de, de, de fous furieux. Alors... Mais, que... les, les policiers vénézuéliens, on les voit bien aussi. De temps en temps, c'est des sacrés fous furieux aussi. Alors, je, je, veux, je, veux, pas, je, je veux pas absoudre toutes les... les, les, les les vilainies que la, la police peut faire, euh, surtout dans un climat d'émeutes de, de, ultra-violentes. Je ne dis pas encore de guerre civile, mais ça ressemble, quoi. Les, les émeutes, là, c'est vraiment tellement violent. Il y a sûrement des, des, des abominations du côté de la police aussi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à Maïdan, en Ukraine Tu as des gens armés, des snipers, qui étaient sur les, les immeubles, et qui tiraient sur les flics, qui tiraient sur les manifestants, qui tiraient sur tout le monde, pour que soit renversé un gouvernement élu. Et à la place, on a mis un gouvernement nazi, ouvertement nazi. Hein. En, en Ukraine, c'est un gouvernement nazi. Il y a deux ministres qui, qui, qui font le, le, le salut hitlérien, qui sont des vrais nazis. Euh, et c'est de financer euh, les États-Unis. Noland, Victoria Noland, a, a avoué, enfin, elle a avoué, c'est pas sous la forme d'aveu, elle a dit on a bien fait de mettre ces 5 milliards de dollars. Donc les États-Unis ont financé ce renversement, ce coup d'État. Je vois la même chose. Enfin, je me trompe peut-être parce que je n'y suis, suis pas, et je, vraiment, je me trompe peut-être. Mais enfin, tu me demandes. C'est pas tellement mon rayon. Sauf que, du point de vue de, des institutions, euh, ça doit nous donner des idées pour les ateliers constituants pour euh, donner de la force à une démocratie qui va avoir cette faiblesse, cette même faiblesse, c'est-à-dire que si un gouvernement étranger, pour renverser euh, notre gouvernement, envoie des mecs avec des fusils pour tirer dans le tas et créer un tel chaos que bah, la force publique va être obligée, elle, elle aussi, d'utiliser la force. Et qu'après ça, il suffira qu'il y ait des médias qui sont tous achetés par des milliardaires, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, les médias sont achetés par des milliardaires. Ça, c'est factuel, hein, ce n'est pas une opinion, ça, c'est factuel. Euh, les médias, ces médias achetés par des milliardaires qui, très opportunément, euh, euh, montent en épingle ce bain de sang comme si c'était le pouvoir en place qui était responsable du bain de sang, qui était une tyrannie. Alors, deux minutes. Si on me dit que Maduro est un tyran avec le Venezuela une, ou Chavez, une tyrannie, je voudrais qu'on me dise comment c'est compatible avec... Le fait que presque tous les médias sont anti-chavistes, presque tous les médias au, euh, appellent au meurtre, au meurtre de Chavez pendant le coup d'État Chavez. Les médias, la, la, la principale télé, la principale télé vénézuélienne appelée au meurtre. En général, dans les dictatures, ça ne se passe pas comme ça. Alors c'est quoi C'est une dictature ou c'est pas une dictature Une dictature dans laquelle les médias peuvent pas seulement protester, peuvent euh, vitupérer le chef d'état, euh, dire pique-pendre de lui, sans arrêt, il y a une opposition féroce contre le chef d'état. Mais ça, ce n'est pas une dictature. Une démocratie avec une, une, une, une, une opposition violente. Une démocratie entre guillemets, comme les nôtres, hein, ce n'est pas une démocratie du tout, parce y a des élections. Mais en tout cas, c'est un régime qui ressemble au nôtre. Mais avec une violence, il, il me semble que, la, et là aussi je peux me tromper, hein, mais il me semble que la violence au Venezuela, elle, elle est entraînée, elle est entretenue par les riches qui font toujours comme ça. Quand ils perdent le pouvoir, ils sèment le chaos pour que les gens aspirent, dans le chaos, les gens aspirent à l'ordre et se mettent à voter à droite et se mettent à re-voter à droite. C'est complotiste, hein je sais bien, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, mais c'est comme ça que je le vois, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas que Maduro soit un tyran. En bourg, en bourg le G20, euh, des gens euh, qui on caillassent... On a quitté euh... les, les antifalades, mais bon... — Les gens qui caillassent, les gens qui manifestent, c'est les États-Unis qui les poussent ?— Non. — C'est qui, alors ?— Ah non, là, il y a vraiment des gens euh, révoltés contre le capitalisme. Mais bon, euh, là, je sais pas, moi, je connais pas le, le, les mouvements. Je peux pas... Hein. Qu'est-ce que je vais dire d'intéressant, rien du tout Je, je sais pas... — C'est des résistants, mon, les antifas, rien, quand là. ils manifestent euh, contre le G20 euh, — C'est pas les antifas qui manifestent contre le G20. Il peut y avoir des antifas qui sont contre le G20, mais c'est pas eux qui font le gros des troupes. Hein. Est-ce que, est que les antifas, quand ils protègent euh, les zones humides, euh, c'est des résistants Je n'ai pas vu d'antifas dans les zones humides, moi. je, je les vois pas. Enfin, de mon point de vue, je ne les vois pas s'occuper de ça. Je les vois s'occuper, je vois les antifas euh, calomniers, il n'y a pas d'autre mot, euh, les gens de gauche qui défendent l'idée de la nation, de la souveraineté, pour récupérer, résister aux projets impériaux, aux différents projets impériaux, je vois les antifas débiner, euh, martyriser ceux qui résistent aux projets impériaux. Ça, je le vois. Qui ben, Martyrise je martyrisent qui Ils martyrisent ben, Bricmont, par exemple, ou Michel Collomb. Michel Collomb, hein, ces deux Belges-là, que je trouve moi remarquables. Je les trouve remarquables. Je, regarde, je les lis. Je lis leurs livres, je lis leurs articles, je regarde leurs vidéos. Bricmont et Collomb sont des, des gens... Euh, Honnêtes, euh, pertinents, courageux, et qui sont mais emmerdés au dernier degré par les antifas comme si c'était des fachos. Mais c'est une, une blague, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que, est que les. Euh, Bricmont et Colomb sont des, des gens authentiquement de gauche, enfin de gauche dans le sens que je me fais moi de la gauche, hein, c'est-à-dire. Est-ce euh... que ça peut être instrumentalisé à dessein pour, pour parasiter ces idées-là les, les antifas sont instrumentalisés, j'en suis certain. Ouais. Par qui Alors, j'en sais rien. Ben, sais rien je, je sais pas, ouais. Mais c'est pas possible qu'ils soient de bonne foi. C'est trop bête, quoi. C'est pas possible qu'ils soient de bonne foi. C'est sûrement... Alors, il y en a peut-être quelques-uns, des jeunes gens qui sont... J'en ai, ai vu un, une fois, un antifa, qui est venu, c'était dit c'était des écolos qui m'avaient fait venir, et les antifas avaient protesté, et ils étaient venus. Quand ils étaient venus, c'était sur deux jours, donc j'avais une conférence le, le soir et les ateliers constituants le matin. Ils sont, ils sont venus le soir, je ne les ai pas vus. Les gens, les gens euh, les ont enfin, on discuté avec eux, mais je n'ai pas réussi à m'approcher. Et puis ils sont partis. Et puis il y en a un qui est resté, et, il n'y a pas parlé. Et le lendemain matin, il y en a un qui est venu tout seul, c'est courageux, et alors qu'on était de plus de 200, je crois, hein, et il est venu pour distribuer ses tracts en disant « Chouard est un fasciste ». Et je lui ai dit, mais venez, venez me parler, venez, venez, venez sur la scène, je ne vais pas vous manger, euh, et parlons. Et puis vous avez, on va voir point par point. Et il a commencé un peu, mais il avait beaucoup de mal, parce que quand c'est argument sur argument, ça ne tient pas. Il n'y en a pas un qui tient, il n'y a pas un argument qui tient. Alors, mais, il a pas voilà ça n'a pas duré très longtemps, et ça n'arrive jamais. On change de Alors. sujet, la Corée du Nord. Oui. La vision sur la Corée du Nord, qu'est-ce qui se passe là-bas Mais mon avis là-dessus n'a aucun intérêt, non euh... Si, si. Alors moi, ce que je sais de la Corée du Nord, c'est d'une part ce que les Bernard Guetta me dit sur France Inter et les, les, les éditocrates me disent à la, à la radio. La télé, je ne sais pas, je ne regarde pas. Euh, et donc la Corée du Nord, si j'écoute les médias euh, mainstream, c'est une tyrannie épouvantable, euh, belliqueuse, euh, c'est un régime totalitaire, c'est en fait, c'est le... c'est une caricature du mal, une caricature du mal. Euh, et je lis je, je lis pratiquement tous les jours le sacre francophone, que je trouve un bon site, euh, de désintoxication, d'informations alternatives. Je trouve vraiment sérieux. C'est des traductions d'articles anglais qui, nous, qui sont rendues accessibles donc par ces traductions. Je trouve ça très intéressant. Le, le gars est russe. Je ne sais pas s'il faut un financement, parce que ce n'est pas un gros boulot, hein. ce n'est pas, pas une grosse mécanique. Si le gars, il tient un blog. Hein, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'un financement. Moi, personne ne finance. Hein. Euh, mais il est russe. Il est d'origine russe et il vit aux états unis et j'ai découvert sur son, sur son blog, donc sur le Sacre francophone, j'ai découvert deux ou trois articles sur la Corée où, pour la première fois, je, je voyais le point de vue de, de Coréens. Des Coréens qui expliquaient pourquoi ils se comportaient comme ils se comportaient. Et j'ai trouvé que ça avait du sens. J'ai dit, mais, mais ça a du bon sens quand même. Ça donnait du sens à quoi Ça donnait du sens. Enfin, ça avait du sens. C'était plausible. Ce qu'il disait était plausible. Donc ces Coréens rappelaient que... Je vais peut-être me tromper dans les dates, parce que ce n'est vraiment pas mon rayon, hein, mais c'est intéressant comme, comme, comme, comme, comme expérience. Euh, je pense que c'est dans les années 60, c'est à l'époque de la guerre du Vietnam. La Corée s'est fait dévaster par les États-Unis au moment où ils se sont mis en, en tête d'être communistes. Les États-Unis bombardent les peuples du monde qui veulent devenir communistes, qui veulent gérer ensemble les communs au lieu d'être capitalistes. Les états unis bombardent les pays du monde qui ne veulent pas être capitalistes. Et les Coréens se sont fait détruire par bombardement toutes leurs villes et tout leurs villages. C'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques décennies, et il se trouve qu'ils en ont gardé quelques souvenirs et qu'ils se sont organisés militairement pour que si possible, ça n'advienne pas à nouveau. Et ça, je peux l'entendre, ça me paraît plausible et je trouve un peu fort de café, je, je trouve un peu amer que quelqu'un comme Bernard Guetta, que je trouve intéressant, oublie de me le rappeler quand il fait le point sur ce qu'est la Corée du Nord. C'est sûr et, que s'il voit, et... voit un gamin revenir de Corée du Nord parce qu'il sort de prison de Corée du Nord dans le commun parce mmh. qu'il a piqué un poster dans un, dans un hôtel... – C'est compliqué quand même, alors, quand on voit des exécutions de dignitaires coréens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le leader charismatique, ça peut aussi euh, alors, lui donner je... envie de présenter euh, Voilà, voilà. Non, de lecture, non, mais je, je connais les quelques, Pardon, les quelques euh, actes horribles qui ont défrayé notre chronique et le gars qui s'est fait tuer à coup de canon, qui s'est fait exécuter, non pas par un peloton d'exécution, mais avec un canon. Je me souviens de ça. Mais si tu veux, quand je vois l'écart qu'il y a entre ce que décrit ce que dit le monde du Venezuela et ce que je vois, ce que dit le monde diplomatique du Venezuela, je me méfie de ce que disent les médias, et je trouve que sur la Corée du Nord, dont je ne sais quasiment rien, donc je ne parle pas là du tout en expert, je dis juste que j'ai deux sons de cloche, alors que j'en avais qu'un jusque-là, et que le deuxième son de cloche que j'ai vu apparaître m'a amené, et j'aurais pu le deviner, à relativiser ce que j'entends dire tous les jours de la diabolisation, de la Corée du Nord. Je pense que les Coréens du Nord sont des humains... A priori, je devine que les Coréens du Nord sont des humains comme nous qui, ont, euh, qui doivent aspirer... Les Russes aussi, doivent aspirer au bien commun, à la paix, à la paix, à la tranquillité. À mon avis, les Coréens, je ne te parle pas du gouvernement, hein, mais les Coréens, ils doivent aspirer euh, à ne pas être bombardés, à ne à manger, à être logés, comme nous. Ils nous ressemblent. Je pense que les Coréens nous ressemblent. Et je pense qu'un peuple qui a été bombardé, dévasté, comme ils l'ont été par les États-Unis, doit se comporter différemment de nous, qui ne l'avons pas été depuis longtemps. Je l ont jamais, on n'a jamais été comme ça. Et euh, parce que ce n'est pas tout ce qu'ils disent. Hein. Ils disent aussi, nous avons développé l'arme nucléaire, parce que c'est l'arme du faible, c'est l'arme qui permet de dire au fort, euh, OK, tu vas me détruire. C'est sûr que si tu, tu, tu, tu me bombardes, tu vas me détruire. Mais, mais j'ai de quoi te faire si mal que ça te dissuade de me détruire. Mais ceci dit, si ça commence, je vais être volatilisé. Mais là, l'arme de dissuasion nucléaire, elle sert aux faibles à dire, putain, mais pas touche, quoi. En tout cas, la France, c'est comme ça que ça a marché. Et ça, ça a marché. Un petit pays a réussi à se rendre, euh, euh, à imposer, euh, d'être respecté parce qu'il y a une arme de dissuasion. Et les Coréens réclament la même chose. Est-ce que c'est... Il est légitime, réfléchis bien. Est-ce que c'est légitime de notre part, après que nous nous soyons équipés de la bombe atomique, de l'interdire aux autres, alors que tout fonctionne normalement la, la, la, la théorie officielle sur la bombe atomique, c'est que personne ne va l'utiliser. Tous, il hein, n'y a pas un gouvernement qui dit qu'il va l'utiliser, sauf les États-Unis, qui sont un peu barjoux. Il commencent à dire on va l'utiliser de façon préemptive, l'OTAN. Préventive. Préemptive. Ah oui. C est, c est, avant, avant même qu'il y ait une, une provocation. Euh, euh, mais en tout cas, la plupart des autres pays disent, on a l'arme nucléaire, mais on, on l'utilisera jamais. On l'utilise pour ne pas faire la guerre. Est-ce que c'est illégitime pour un pays qui est constamment menacé Les États-Unis, alors j'ai découvert ça dans ces articles sur le saccage, j'ai découvert que les États-Unis font des manœuvres aériennes euh, euh, agressives, belliqueuses, euh, menaçantes, sans arrêt, depuis des décennies et que les, les, les Coréens disent juste, ils le disent officiellement, alors tu vas me dire... c'est Les Coréens le... du Nord. Les Coréens du Nord, oui, bien sûr. Ah ben oui, on parle de la Corée du Nord, là. Alors, les Coréens oui. du Nord disent, euh, arrêtez de nous harceler, arrêtez de nous menacer, faisons la paix et on détruit nos, nos armes nucléaires. Ils le disent. Alors tu vas me dire, ils le disent, ils le pensent pas. N'empêche qu'ils le disent, ils le proposent. Et les Américains disent non. Alors, qui est le diable, là Or, je vois que les, les, les Coréens n'ont bombardé personne. Alors que les Américains bombardent tout le monde. Donc, si tu veux... Je, voilà, je, je, Changeons, changeons juste, de sujet. Une question de, là, c'est une discussion de, de café du commerce. Hein, oui, ouais, ouais, ouais, mais c'est pour cerner un même. peu le personnage. C'est important qu'on fasse le tour d'Étienne Chouard. Le décodex, c'est une bonne ou une mauvaise idée Une mauvaise idée. Pourquoi Parce que c'est indémerdable. Qui va décider Il s'agit de décider qui est fiable et qui est pas fiable. Euh, c'est indémerdable parce que euh, on peut pas dire ce média est bon, ce média est mauvais. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Tous les médias se trompent de temps en temps, tous les médias disent vrai de temps en temps. Tu ne peux pas dire qu'un média est bon un média n'est pas bon. Le Monde a dit les pires conneries, il a dit des, des horreurs, des pires des, des, des horreurs. Sur Maïdan, euh, le Monde prétend qu'il n'y y avait pas de gens armés. Sur la place de Maïdan, ils prétendent il prétend qu'il n'y avait pas de gens armés. Et la vidéo dans laquelle le journaliste du Monde le prétend est encore sur le net, dans, dans le décodex. Donc je veux dire... Euh, prétendre, on pourrait faire un décodex euh, information par information tu vois, sur une information on pourrait dire celle-là, elle est vraie, elle est, elle est fausse mais sur un média, tu vois discréditer un média complet sous prétexte qu'il s'est trompé x fois ça, ça ne tient pas la route enfin, c'est inquisitorial, c'est celui qui va s'arroger le droit de dire lui il est bon, lui il n'est pas bon, je vais mettre des gommettes vertes, je vais mettre des gommettes jaunes, je vais mettre des gommettes rouges le gars qui va s'arroger cette, cette, ce pouvoir il est illégitime est-ce que tu votes et est-ce que tu votes pas Je vote, mais pas pour gagner, parce que je sais que je ne vais pas gagner. Je sais que c'est perdu. Je, je conteste le, le suffrage universel. Parce que je, je prétends que c'est un faux suffrage universel. Suffrage universel, ça veut dire que nous exprimons une opinion, nous opinons, et que tout le monde opine. Universel, ça veut dire que tout le monde, les hommes les femmes. Nous opinons tous. Mais suffrage universel, ça pourrait être pour voter nos lois. Et je prétends que le vrai suffrage universel, ce serait de voter nos lois. Un genre de Or, référendum Non, non, non. Oui, un référendum, loi par loi. Que tu connais la Suisse un peu Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font les attends, Suisses Pour l'instant, ils ne font pas ça. Ils ne votent pas toutes leur ah, lois. Quand il y a 50 000 signatures, ils peuvent défier leur, leur gouvernement. Pas sur tous les sujets. Et, et seulement sur les sujets qu'ils ont identifiés, c'est-à-dire qu'ils se font violer régulièrement sur des micro-viols, des, des micro-trahisons, micro et là, c'est un, un gros machin, l'initiative populaire et le référendum, c'est quand même des grosses mécaniques que tu peux déclencher, c'est super ce qu'ils ont, c'est vraiment, je leur envie, euh, nous pouvons leur envier le référendum l'initiative populaire, mais ce n'est pas une panacée du tout, ce dont je te parlais sur le suffrage universel, c'est euh, nous devrions voter nous-mêmes nos lois, ça, ce serait un suffrage universel digne de ce nom. Au lieu de ça, depuis 200 ans, nous sommes conduits à appeler, à accepter d'appeler suffrage universel le fait de désigner des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place pendant cinq ans. C'est Toi et moi, on ne va pas voter une loi, pas une règle, pas rien, rien, pas une règle. On a délégué à des gens on qui va, sont censés voilà, faire pour nous. Oui, voilà, donc on désigne des maîtres, les Ou gens des qui... Des délégués. Non, oui, mais non, non, non, parce qu'un délégué. Et eh non, mais justement, un délégué, il serait sous contrôle, il serait révocable, on, il rendrait des comptes. Eh, non, non, là, c'est un maître. Euh, le gars que nous élisons, nous n'avons pas de constitution. C'est eux qui ont écrit. C'est eux qui ont écrit la constitution. C'est ça notre problème. C'est que nous n'avons pas écrit les règles de l'employeur, nous n'avons pas écrit le contrat de travail, c'est eux qui ont écrit leur propre contrat de travail, et donc ils ont écrit un faux suffrage universel. Les élus, en 1789, ont mis en place un régime qui s'appelle le gouvernement représentatif, qui est une antidémocratie, qui a été pensée contre la démocratie. Sieyès, père fondateur de la Révolution française, du gouvernement représentatif, savait très bien ce que c'était la démocratie, je, je, je n'ai pas la citation par cœur, mais bon, euh, le, le, écrivait texto que la France ne saurait être une démocratie, et que le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc, le, ces gens-là ont mis en place un faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres. Et ça, je le conteste. – On a donc, bien je, donc je vote. Le, je vote le... comme un moindre mal. Je vote pour, euh, pour ceux que j'ai envie d'aider, en sachant qu'ils ne vont pas gagner, mais comme dans la mécanique actuelle… – pour qui aux élections présidentielles ?– Mélenchon. – Mélenchon – ouais. Qu'est-ce que tu penses de la moralisation de la, la vie politique ?– Elle est nécessaire, mais elle ne viendra jamais des élus. Euh, ils ils, ont ont sont, pas en de... ils de... sont en conflit d'intérêt. Ils sont en conflit Tu as vu ce dessin dans lequel il est très bien, il est tout simple. Hein, c'est un dessin dans lequel tu as que des, as des des détenus qui ont des, des, des, des costumes rayés et ils ont le boulet le boulet du, ils ont tous leur boulet et t'as le le président qui a aussi son boulet et qui dit euh, qui vote qui vote. On euh, l'a partagé. Voilà. Donc euh, mais c'est c'est très bien résumé. Non mais. À l'école, nous n'apprenons pas et nous devrions apprendre à nos enfants ce qu'est le conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, ça ne dit pas que quelqu'un est malhonnête, coupable, qu'il est, qu est corrompu. Un conflit d'intérêts, ça ne dit pas ça. Conflit d'intérêts, ça dit que la personne qui, là, est appelée à juger, à trancher, à exercer un pouvoir, elle, est en même temps, elle a en même temps un intérêt personnel qui est contraire à l'intérêt général. Alors dans cette situation-là, un juge qui, à qui tu donnes à juger sa propre fille, et il est en conflit d'intérêts. Il peut être un très bon juge. Pas, on ne dit pas du tout qu'il est corrompu. Simplement, lui-même va se déclarer, il va se récuser parce qu'il est en conflit d'intérêts, parce qu'il sait lui-même qu'il ne peut pas rendre la justice avec sa propre fille. Parce qu'il est en conflit d'intérêts. Eh bien, les, les, les, les parlementaires, quand ils écrivent la Constitution, les ministres, quand ils écrivent la Constitution, les pouvoirs, quand ils écrivent la Constitution, sont en conflit d'intérêts. Leur honneur... S'ils avaient un honneur, le problème c'est qu'ils n'en ont pas, hein, manifestement, c'est factuel, leur honneur ce serait de dire, pour écrire la constitution, qui est le texte que nous devons craindre, c'est pas nous qui allons l'écrire. Donc s'il y a une élection aux assemblées constituantes, nous n'allons pas nous présenter. Nous, nous, nous refusons de participer à l'assemblée constituante, devrait-il dire parce que nous sommes en conflit d'intérêts. De la même manière qu'un professeur qui voit arriver à l'oral un de ses propres élèves, alors que l'épreuve est anonyme, il dit « mais non, mais je ne peux pas le faire passer eh ben, ». c'est son, son honneur de, de, de le faire. Eh ben, les parlementaires, ça devrait… Mais ils ne le feront pas. Vous voyez bien qu'ils ne le feront pas. C'est-à-dire qu'ils ils ont tellement à perdre. Tu nous as amené des bouquins. Oui. Tu voulais nous parler de quoi Alors, le, le plus important, Allez, pour vous, pour c'est euh, l'éthique à acquérée. – Ah bah tiens. Et <rire> on vraiment... la connaît un petit peu l'éthique hacker quand même. – Ben oui, bien sûr, mais… – Qu'est-ce que voudrais... tu en connais de l'éthique hacker ?– et Alors moi je la découvre là, alors je la, je la, je la pressens en voyant les, les gens qui bossent sur Linux, les gens qui défendent le, le libre, les, euh, je, je, je pressens ce que je retrouve ici théorisé. Mais là il y a un philosophe qui a fait une espèce d'étude un peu systématique de, de ce qui motive les hackers, et je trouve, alors j'ai pris des notes sur le… Sur, dans la page de garde, pour, euh, et, et je retrouve donc dans euh, ce qui compte pour les hackers, qui ne sont pas forcément des informaticiens, dit le, le sociologue qui a bossé, les hackers ça peut être en fait n'importe qui, on retrouve ça chez les informaticiens, mais pas que parce que c'est vrai que c'est un programme politique formidable l'éthique hacker. Euh, en, en préambule, on a quatre choses importantes, ne pas travailler pour l'argent, mais pour être utile à la collectivité, Deuxième point, travailler avec enthousiasme, ce qui n'a rien à voir avec l'éthique protestante, qui est l'éthique du capitalisme décrite par Weber, dans lequel le travail est un devoir et c'est austère. Non, Alors, alors que l'éthique à cœur, c'est travailler avec enthousiasme, avec plaisir. Troisième point, partager, gratuitement, évidemment, ce qui est l'antinomie absolue de l'éthique euh, protestante où l'argent et penser comme le doigt de Dieu qui désigne les élus, c'est-à-dire que les riches sont pensés par les protestants comme, c'est imbuvable. L'éthique hacker c'est absolument le contraire, partagé gratuitement. Et quatrième point, l'autogestion, euh, typiquement scientifique. Donc pas de direction centrale. Et alors ça donne cinq valeurs que je trouvais patentes. Hein. La passion, les, les, les hackers sont animés par la passion, avec la poursuite d'un but intrinsèquement intéressant. C'est quand même autre chose que les travaux qu'on nous donne à faire dans le cadre du capitalisme et du salariat. Hein. Deuxième valeur essentielle, la liberté. C'est les notes que j'ai prises. Hein, avec la possibilité de changer librement de passion et une place réservée au jeu. Tu ne retrouves pas ça du tout évidemment dans l'éthique protestante. Le désintéressement financier. Et donc là, ça, ça nous concerne, tous, on est tous bénévoles et, et, et les hackers aussi. Et le, donc, avec un choix d'activité à valeur sociale, ouverte sur la société, partagée gratuitement. Liberté tout ça, c'est un programme politique formidable. Hein. Le quatrième point, excuse-moi, je, je t'ai interrompu. Le quatrième point, la néthique, c'est-à-dire une attention portée à, à l'égard des autres, avec une totale liberté d'expression, un respect de la vie privée, en faisant participer tout le monde au réseau, et aider les délaissés, enfin c'est vraiment, c'est à la fois socialiste, c'est anarchiste, c est, c est, ça ressemble à la morale anarchiste de, de, de Kropotkin, moi je trouve ça, et puis alors après ça, il décline, il décline les, les, les, les, les occurrences où on voit les hackers vivre ça. Et puis le cinquième point, la créativité, parce que si on crée plus, ben on s'arrête, on change, on change d'activité, et l'offrande au monde avec solidarité, loyauté, art et le soin, et c'est des bosseurs quoi, c'est des bosseurs, ils bossent comme des brutes, comme des brutes, mais parce qu'ils aiment ça avec un... l'importance du plaisir. Ça c'est un bouquin, je trouve qui est, il est dur à trouver, hein. il n'est plus édité, il ça voudrait que de le rééditer. Euh, c'est un bon bouquin. J'ai un autre livre, toujours en et, et en, Corée... en dans le même euh, ordre d'idées, que je trouve euh... Euh remarquable. Un livre sur Proudhon, écrit par un gars qui s'appelle Isabelle, Isa, B-E-L c'est son nom de famille, et c'est Pierre-Joseph Proudhon, L'anarchie sans le désordre. Je, je lis plein de Proudhon, je raffole de Proudhon, je parle depuis des, des, des années et des années, je parle du principe fédératif, de la fédération de communes, de la banque populaire imaginée par Proudhon. Mais là on a une synthèse, c'est bien écrit, c'est écrit, ça se lit vite, il y, a, il y a tout, vraiment, il y a beaucoup de choses très importantes. C'est vraiment, c'est la troisième voie entre le capitalisme et le communisme marxiste. C'est vraiment, c'est une voie, euh, euh, c'est la commune quoi, c'est la commune de Paris, c'est vraiment un, un, un bon, bon, bon bouquin ça, un bon bouquin à, à faire lire aux jeunes gens qui… Je, je trouve que c'est… si on connaît que le capitalisme, le royalisme et le marxisme… Bon, il manque tout l'univers anarchiste, il manque l'univers il manque, il manque démocratique, il manque la démocratie là-dedans. La vraie démocratie, pas la, démo, la fausse, pas, pas notre régime actuel qui est le capitalisme, qui est le gouvernement représentatif, c'est le gouvernement des riches par les riches par les riches, pour les riches, par le mécanisme du suffrage universel, du faux suffrage universel. La, démo, la vraie démocratie, c'est l'anarchie en fait. C'est les gens qui se méfient des pouvoirs, c'est les gens qui deviennent adultes comme les pirates, les pirates, les vrais pirates, hein, les pirates euh, des mers, qui étaient les damnés de la terre sur les, sur les, sur les bateaux. Hein, il faut lire ce que Rediker a écrit sur les pirates, c'est magnifique. C'est très, très lié d'ailleurs aux hackers et au, à, la, à la démocratie et à, à l'anarchie. La, les pirates se mutinent, c'est d'abord des esclaves sur les bateaux, c'est des marins, c'est à dire donc des esclaves, qui, qui ont des conditions de vie épouvantables sur les bateaux, et qui s'échappent, qui, qui tuent leur, qui tuent leur, leur maître, et qui volent le bateau, et qui, qui jurent qu'on ne leur fera plus jamais le coup, et qui organisent leur société, leur corps social, qui l'organisent d'une façon qui nous parle, qui nous fait réfléchir. C'est-à-dire qu'ils décident qu'en temps de guerre, il nous faut un chef, comme les, les Amérindiens, les Amériques, pareil, avec les chefs à plumes, c'est pendant la guerre. Quand il y a la guerre, il nous faut un chef, sinon on prend une pâtée. Donc, il nous faut un chef pour nous, nous organiser. Mais on, on sait qu'on craint que ce chef ne devienne tyrannique en temps de paix. Alors, on le surveille en temps de paix. Et on le surveille comment Chez les pirates, il y a un quartier maître, dont le boulot est de surveiller qui ne donnent pas d'ordre en temps de paix, parce qu'ils donnent des ordres, on le fout à la baille. On s'en débarrasse. Il euh, y a des contre-pouvoirs pensés avec des pouvoirs qui ne sont institués que quand on en a besoin, et les chefs sont désignés par les... Et quand ils partagent le butin, le butin, il est quasiment... Il n'est pas égalité, le chef a un peu plus, mais un peu plus, moitié plus, ou le double, mais pas beaucoup plus. Et ça, vraiment, c'est tr très remarquable. Et alors... Je te coupe une parenthèse. Oui. Est-ce que tu trouves pas qu'on est en guerre en ce moment et que toutes les démocraties sont en train d'élire des Kaisers Oui. Oui. Mais il faut, alors, je ne l'ai pas apporté, mais il faut lire, absolument lire 1984 d'Orwell, où vous avez le mode opératoire, moi, je l'ai lu à 18 ans, j'ai rien compris. C'était un roman, euh, je l'ai lu comme on lit un roman, j'ai pas vu du tout la portée politique. Enfin, J'ai pas compris, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir gardé la trace politique. Je l'ai relu là, à 50 ans, il y a 10 ans, et puis je le relis encore, il y a tout dedans. Il y a la guerre permanente, il y a la, la, la, la mise à l'envers des mots, la novlangue, il y a la... la... Mais la guerre permanente, c'est très important. Le, le Big Brother, et puis la surveillance omniprésente, bien sûr, les télécrans dans tous les appartements, et, et l'impossibilité de, de se soustraire à la surveillance, mais ce monde totalitaire, il est décrit dans 1984 par Orwell qui s'inspirait donc de l'expérience euh, du RSS mais qui vaut tout autant dans les sociétés capitalistes. Ce qui est en train de se passer est décrit dans Orwell. Mais ça ne suffit pas. Dans Orwell, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas, il n'y a pas, à mon avis, le seul antidote au monde totalitaire qui est en train de, de venir, le seul antidote c'est la vigilance des humains. Les cellules du corps social ne doivent pas roupiller. Vous et moi, là, on ne doit pas euh, se contenter de consommer, de travailler pour produire, puis de consommer, et on ne doit pas se dispenser de politique. Ce je ne parle pas de que... politique politicienne, hein, je ne dis pas de faire la politique à la place des autres, hein, mais nous devons tous faire un peu de politique, c'est-à-dire surveiller les acteurs politiques et, et écrire les règles, connaître les règles de, supérieures. L'État de droit, c'est une pyramide, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé euh, poser la question, mais... L'État de droit, c'est une pyramide avec des règles de plus en plus importantes. Et au sommet, il y a la Constitution qui n'est plus du droit. C'est la règle qui est même au-dessus des traités. Hein. Et ils sont arrivés à mettre les traités au-dessus de la Constitution, mais c'est une félonie. C'est une trahison absolue. Et les ordonnances, la possibilité qui se donne de, de voter les, pour le gouvernement, de voter lui-même les lois, mais tout ça, c'est des félonies. Mais ça se voit dans la Constitution. Et ce texte-là, il n'est pas juridique. Il ne faut pas le laisser aux juristes. C'est un texte politique, la constitution, c'est un texte que nous devrions étudier ensemble en éducation populaire. Et là, il n'y aurait plus de place pour les tyrans. Si aussi les humains, les cellules du corps social deviennent vigilants, comme dit Alain, Alain le, le, le, le, le philosophe Émile Chartier, euh, euh, Alain dit, le, un, un citoyen est vigilant, sinon c'est pas un citoyen. Et, et dans un peuple qui est devenu vigilant en s'entraînant concrètement sur les ateliers constituants. Dans un peuple comme ça, mais il n'y a plus de place pour un tyran. Quand le tyran commence à dire « c'est moi qui vais venir », il se fait entourer des, comme des globules blancs, ce qui, qui, qui nous débarrasse du tyran au fur et à mesure. – J'allais y venir, est-ce que les hackers sont le système mais immunitaire oui. ?– Oui, oui, oui. en tout cas, ils sont une des armées, une des, une des armées qui va être vachement importante, parce que, mais je ne suis pas sûr, là c'est peut-être moi qui vais être pessimiste, hein. Je, je, comment on agit maintenant en dehors de le atelier. problème c'est que je vois comment le pouvoir si tu veux les, les, les, les jeunes hackers qui sont je les vois bien qui sont dévoués, ils réfléchissent beaucoup à la démocratie, et ils m'aident énormément là ils, ils sont en train de créer un site dans lequel on va pouvoir écrire nous-mêmes la constitution avec une interactivité qui va être formidable, donc ces gens là se donnent un mal de chien, c'est bénévole évidemment et je vois bien qu'il y a plein de, de, de jeunes gens qui sont très dévoués là-dessus et qui vont nous aider à résister à Big Brother à la surveillance généralisée mais ce, que, ce qui me rend pessimiste, mais j'espère que je me trompe, c'est que ce, ce, les pouvoirs arrivent à venir à bout de ces résistances, et Alain le décrit très bien ça aussi, en donnant du pouvoir aux jeunes gens. C'est-à-dire que le jeune hacker qui est particulièrement brillant, tu l'auras pas avec de l'argent, hein, c'est pas l'argent qui l'intéresse, mais tu lui donnes du pouvoir... Et ils les prennent. Il hein. y a plein de hackers qui sont passés du mauvais côté de la force Avec et du gouvernement. Eh ben, je ne connais pas, mais je vois bien que les gouvernements se servent de, de hackers pour faire marcher leurs machines à surveiller. Eh ben oui. Ouais, ils se servent des ingénieurs informaticiens. Eh ben oui, oui. des hackers. Ben, qui étaient hackers avant, non et, et, et tu sais, je crois, malheureusement, enfin bon, je pense que les gens peuvent changer, et que le pouvoir sait très bien corrompre les résistants. Quand tu... Quand tu donnes du... Et c'est pas en donnant de l'argent, hein, c'est en donnant du pouvoir. Et Mets-toi à la place d'un hacker qui voit... Les, les gens de mai 68 ont été corrompus comme ça. Mets-toi mets, mets à la place d'un hacker, l'espace d'une seule seconde. Quand tu vois cette masse en forme de demeuré, euh, se presser pour acheter un maillot de foot qui a été fait par des petites mains pauvres, mmh. quand tu te mets à la place du hacker, le hacker il se dit, « Bon, on les a servis ces gens-là, autant se servir sur eux, parce qu'en fait ils méritent ce qui leur arrive, ou non. pas ?» Mais non, mais non. Enfin, enfin peut-être qu'il y en a qui se disent ça, bien sûr, mais je pense que c'est pas pertinent. C'est pas bien. même pas le pouvoir qu'ils recherchent, c'est simplement, ils sont dégoûtés de la passivité intellectuelle et du misérabilisme de l'impuissance des oui, mais la Non, mais la passivité, c'est pas une nature ponçante. La passivité, passivité c'est un État. Moi, y a... Tu ne penses pas que les gens se, se complaisent mais non, enfin, dans mais, cette enfin, graisse intellectuelle Peut-être, oui, peut-être, mais ce n'est pas définitif. Regarde, je prends un exemple que je connais bien, c'est le mien. Il y a, euh, coup. Y, a, y a 12 ans, je roupillais... Je m'occupais de mes ordinateurs dans mon lycée, je m'occupais de mes élèves, je m'occupais d'aller faire du parapente et je votais socialiste, c'est-à-dire je votais extrême droite sans le savoir, j'avais bonne conscience, je me disais il y avait l'étiquette socialiste, je pensais que je, vantais, je votais progressiste et j'étais en train de voter pour la désinflation compétitive, la, la dérégulation des marchés financiers, l'horreur capitaliste, j'étais en train de voter ce que moi j'appelle l'extrême droite et ça, ça, ça, ça m'est reproché, hein, que j'appelle l'extrême droite, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, et la... la, la le, le fascisme, Macron, le fascisme financier, le fait que, je, que je, je dissocie le mot fasciste du racisme, ça, c'est ça qui m'est reproché, c'est ça que les antifas me reprochent. Ils me reprochent, ils disent, non, le fasciste, c'est du racisme, les racistes, c'est des fascistes, et ils tiennent à ça. Et je pense qu'ils tiennent à ça, alors, je, là, je me trompe peut-être, je fais un procès d'intention, mais je pense qu'ils tiennent à ça parce que c'est un point de division. Les résistants au projet de domination, au, avec un S, hein, les, pro, les, les résistants au projet de domination, sont comme séparés par l'idée du racisme, là. Il y a les, les antiracistes d'un côté et les racistes de l'autre, et, et ça veut dire qu'on n'est plus, plus une armée capa, capable de résister à l'Empire, on est, on est devenu faible. Et, et si, si j'étais la CIA, l si j'étais la CIA... Ça veut dire quoi résister à l'Empire C'est quoi l'Empire C'est quoi l'Empire Tu vois pas ce que c'est que l'Empire Non, je ne vois pas, ça veut dire quoi l'Empire ah putain il y a des manifestations, mais sans arrêt. Là, la, la dernière manifestation, c'est les, les les sanctions de. les sanctions des États-Unis euh, contre la Russie qui sont imposées à toutes les l provinces. L'Empire américain. Mais l'Empire américain, voilà. évidemment. Voilà. Ah bah, bah, c'est bah, celui du moment. Ah bah, avant, il y avait l'Empire russe, et puis euh, oui, russe, et puis soviétique, et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu plein d'empires. L'Empire romain, enfin il y a eu plein, plein d'empires. Et celui du moment, mais. On peut résister à l'Empire. Mais si tu veux, ce que fait l'Empire, et ils le font tous, César le fait aussi, c'est d'envoyer dans les provinces la division. A... L'Empire n'a jamais assez d'armées pour se battre dans toutes les provinces. Il n'a pas, pas de quoi imposer la force dans toutes les provinces. Ce n'est pas possible. Si les, si les provinces sont unies pour résister, l'Empire va être défait. Okay. Qu'est-ce qu'il fait depuis okay. la nuit des temps Il les divise, il envoie des. agents provocateurs. des, des provocateurs, la zizanie. Et c'est ça que font les Antifas. – Qu'est-ce que tu penses du mouvement transhumaniste ?– C'est pas mon sujet, donc je vais dire -ce des conneries, – Qu'est-ce que tu penses mais... du mouvement accélérationniste ?– C'est pareil, c'est pas mon sujet, mais par contre, par contre j'ai une réponse sur le… ce que je fais servirait à répondre au problème que posent ces tendances. Je pense que les, les, les progrès scientifiques devraient être soumis à débats démocratiques, mais à des vrais débats, à des vraies controverses publiques avec tous les tenants et les aboutissants pour que tout, tous les points de vue contraires puissent être mis en scène, qu'il y ait une mise en scène des conflits. Que les gens... C'est pas forcément tout le monde, d'ailleurs. Hein, on n'est pas obligé de faire voter tous les citoyens sur tous les sujets. Je pense que l'idée de testar je ne sais pas si vous connaissez le travail de Testard sur les conventions de citoyens tirés au sort. Mais lui, c'est vraiment, je trouve son idée remarquable. Il dit il faut faire des assemblées sujet par sujet, tirées au sort, suffisamment vastes. Et c'est des gens qu'on forme, des gens qu'on des gens dont on éclaire l'opinion. On, on leur montre. Okay. Le transhumanisme, pourquoi Mais sur le transhumanisme, ce n'est pas à moi de trancher, je ne c'est pas à toi non plus. Il me semble que nous devrions. Qu'est-ce que tu en penses mais... ah bah ouais non, je... mais, si. mais parce que ce que j'en pense n'a pas d'intérêt, Mais je, moi je, je veux savoir, nous on veut savoir, c'est le transhumanisme pour toi, c'est quoi C'est une secte, c'est pas une secte, c'est des gens qui ont raison, c'est des gens qui n'ont pas mais raison, Mais comment ça Qu se que, que tu tiennes à savoir mon point de vue, alors que... Je pour te cerner te dis que je la suis... bête. Mais que je suis... <rire> mais que je, je sais que je suis conscient que je vais dire une connerie ou un truc qui n'a pas d'intérêt... Ben, allez, hop Hein Allez, ça va pas sortir d'internet, on est tranquille. Oui, oui, voilà, tu seras très discret, ça sortira pas d'internet. Bon, euh, pour moi, le transhumanisme, c'est un, un, une, une des manifestations de l'ubris, c'est-à-dire la démesure qui prend les hommes quand ils n'ont plus de limites. Euh, les gens comme Google ou les, ces gens-là sont les, les, qui ont les moyens de Google se, se mettent à la, à la tête, se retrouvent à la tête de fortunes telles qu'ils se mettent à à ne plus avoir d'obstacle à ce qu'ils pensaient qu'il n'y a pas d'obstacle à tout ce qu'ils peuvent désirer, et ils se mettent à à rêver d'un monde qui serait, d'humains qui seraient accélérés, améliorés, boostés. Et je pense qu'ils ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que, ça j'en sais rien, hein, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils pensent à une élite qui serait améliorée, dont l'humanité serait améliorée par des moyens techniques. Mais je me trompe sans doute sur l'ampleur du truc, sur les modalités, sur le projet. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je vois là une manifestation de plus de l'ubriste, c'est-à-dire la démesure qui vient à chaque fois qu'il n'y a pas de limite. Or, je pense que la science devrait être contrôlée démocratiquement. On n'aurait pas dû faire les expériences atomiques. On n'aurait pas dû faire les bombes atomiques et les expériences atomiques. Le nucléaire aurait dû passer le cap de, de, de l'agora, de la discussion sur la planète en disant « ça c'est dangereux, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas ?» Alors on va se tromper, quelquefois on va le faire alors qu'on n'aurait pas dû le faire, mais on ferait beaucoup moins d'erreurs. Là, on laisse aux militaires, essentiellement, parce qu'il y a des militaires qui font avancer la science, on laisse aux militaires la, la, la, la souveraineté de décider, de développer des horreurs absolues qui nous font courir un risque insensé. Et donc ça, je pense que sur le plan ça politique... – Ça a protégé la France quand même hein, qu'on ait la bombe. Oui, mais ça a détruit, ça a détruit, et puis tu ne sais pas ce que ça va faire, tu ne sais pas ce que, que l'histoire n'est pas, est pas terminée. Hein. Oui, ça a protégé la France d'une certaine façon, oui, oui, oui, absolument. Et ça en a protégé d'autres, hein. c'est vrai que ça, il y a une partie de la paix dans les pays qui sont équipés de la bombe euh, qui vient sûrement de cette dissuasion. Oui, oui, mais si tu fais le bilan, non, si tu es honnête, tu ne te prends pas en compte que ça, voilà, parce qu'il y a quand même, euh, le, le prix est excessivement lourd. Hein. – ouais, Le prix, c'est 56 ou 58 réacteurs euh, qui crachent du plutonium, qu'on ne sait pas qu'on ne sait qu pas et... et qui est ultra, ultra euh, exposé à n'importe quel bombardement euh, amateur. Un bombardement amateur euh, euh, crée une catastrophe nucléaire euh, à plusieurs endroits du... Enfin, ouais. C'est une extravagance, le nucléaire. Hein. Le nucléaire, c'est une extravagance. Une extravagance voulue par les militaires sans contrôle démocratique. Euh, là, moi, je reviens à l'os, qui est ce qui m'intéresse... Euh, c'est un des problèmes, le nucléaire c'est un de nos problèmes, et je pense que ce n'est pas un problème puisqu'on a des solutions, on n'a pas de problème technique avec le nucléaire, on a un problème politique. Qui prend les décisions de développer les nanotechnologies ou pas Qui prend les décisions de développer le nucléaire ou pas Qui prend les décisions de continuer sur le pétrole alors qu'on pourrait aussi bien euh, isoler les bâtiments, euh, développer l'électrique et, et le solaire quoi, hein Qui prend ces décisions-là Comment se fait-il qu'une entreprise comme Total euh, ait tant de pouvoir, d'influence de, des représentants politiques Ça s'appelle un fleuron. Ça s'appelle un Un fleuron. Oui. Enfin... Et toi qui es prof euh, d'éco, est-ce que le système financier peut supporter euh, une décroissance oui, oui, oui. Pas, pas le nôtre le problème, c'est que le système financier, il n'est pas un. Il y a 36 façons d'organiser la finance de nos activités. Il y a 36 façons. Okay, le système qu'il a la main. Maintenant... Ah non, mais le système actuel, c'est une merde. D'accord, est, est... mais est-ce qu'il peut supporter une décroissance Ce n'est pas la décroissance qui va craindre, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Nous, nous en sommes venus à un, à un état de saturation de la dette, de l'endettement des corps sociaux, qui n'est plus supportable que à taux zéro. Tr... J'ai fait une conférence, une deuxième conférence avec une dame qui s'appelle Mirazaki l'année dernière. Une petite Suisse. Euh, une petite Suisse qui est formidable et qui, avait, qui a écrit un bon bouquin dont elle a parlé ce jour-là et que je n'avais pas lu, que j'ai bien avancé depuis et qui est très intéressant, qui s'appelle La finance de l'ombre, qui est tout à fait remarquable et qui est un point de vue que je ne vois pas sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un point de vue qui va euh, éclairer votre lanterne. Vous allez voir, ça va, ça va vous donner des... Euh, des des munitions intellectuelles pour réfléchir. Ce qu'elle dit, et tu vas voir, elle le dit en très peu, très peu de mots, donc je vais pouvoir euh, euh, vous en parler sans, sans prendre trop de temps. Que faut faut il prendre, faut dessus? prendre son petit accent délicieux, alors. Euh, je ne vais pas y arriver, ça. Mais, <rire> mais en fait, ce qu'elle décrit, c'est le fait que, depuis la crise de... Deux, la crise, le coup d'État bancaire, hein, de, de, de 2007-2008, euh, les banques se sont fait réguler, en réaction. En fait, elles se sont fait misérablement, de mon point de vue, misérablement régulées, presque pas régulées. Hein. Il faut voir Inside Job, sur mon blog j'ai fait la, la retranscription intégrale en prenant les sous-titres et en les mettant en page avec les photos pour qu'on se souvienne des noms des mecs parce qu'il y a les noms des responsables. Inside Job, c'est la meilleure enquête que je connaisse, vous avez payé ça 10 euros à peine le, le, le DVD, c'est un film à voir, à revoir, mais il faut le voir le crayon à la main. Vous avez la, la vraie… Les, les vrais, Très très bonne enquête sur les causes et sur les conséquences de la crise en question. Et donc la régulation, elle est merdique. Hein. La régulation des banques qui a suivi, elle est faible. Mais pour Mirette, elle est importante quand même. Elle dit qu'il y a quand même des régulations. Mais ce qu'elle dit, c'est que ce qui s'est développé en réaction à ces régulations, il s'est développé un financement par les non-banques, c'est-à-dire l'établissement financier, ceux qui ne peuvent pas créer la monnaie, ceux qui doivent emprunter la monnaie pour la prêter à leur tour. Et c'est ce, ce qu'on appelle le « shadow banking », la, la, la, la, la, la finance de l'ombre. C'est texto, ça s'appelle comme ça dans les grands journaux économiques. Hein. Ce n'est pas un mot complotiste, c'est la finance de l'ombre, ça s'appelle comme ça. Et ce sont des, organi des organismes non bancaires, donc qui ne créent pas l'argent, mais qui se financent à 0% auprès des banques centrales, qui sont des copains. Des copains et des coquins. Hein. Les banques centrales, quand elles créent des milliers, de milliards là, c'est pas pour toi et moi, c'est pas pour, pour relancer l'économie, c'est juste pour leurs copains qui sont des fonds de pension qui empruntent à zéro et qui prêtent pour spéculer. Et ça, ça se développe. Alors tu as aux États-Unis, trois quarts du crédit aux entreprises sont réducteur. désormais. Oh, c'est un peu réducteur ce que tu dis là quand même. Ils, ils financent en fait. aussi l'économie pour éviter que certaines banques se cassent la gueule, que des fonds de pension puissent plus payer les retraites pour les vieux. Non mais le fait que les, les, les retraites puissent pas être payées euh, pourrait être réglé autrement quand les abreuvants de milliers de milliards euh, à fonds perdu, On pourrait les nationaliser et on dit maintenant c'est l'État qui s'en occupe et on paye les vieux et on arrête de se ruiner. Ça on l'a pas parce... fait là. Mais on l'a pas fait, mais je te le fais pas dire. Et donc je, donc, je suis réducteur, effectivement, je suis réducteur volontairement parce que effectivement c'est un coût d'État bancaire que de renflouer ces banques à fond perdu on n'arrête pas de leur donner. et C'est encore des centaines de milliards chaque année. Hein. On, on leur... On leur donne un torrent d'argent pour qu'ils puissent continuer à jouer au casino pour que leurs actions continuent à valoir quelque chose alors qu'elles devraient toutes valoir rien. Et au lieu qu'ils qu soient ruinés, on a transféré leur endettement à no, nos États et ça veut dire que c'est nos impôts qui vont servir à rembourser leurs dettes, c'est un coup d'état absolu. Mais ce qu'elle explique, et ce dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que les régulations bancaires, d'après la crise, euh, aussi minimes soient-elles, ont quand même été suffisantes pour que se développe un, un, un système de financement hors régulation, hors contrôle étatique, qui est complètement, mais qui est anarchique et qui prend tous les risques. Tu parles de quoi Des dark pools de, Non, du, du, non, du, du shadow banking. Le shadow banking, c'est des acteurs bancaires, c'est les gérants de fonds, les hedge funds, des sociétés de leasing, des groupes d'assurance, qui empruntent aux banques centrales à zéro et qui prêtent à deux, qui se font les, les couilles en or, sans travailler, juste en spéculant, en prenant des risques inouïs sur des sommes, mais faramineuses, des milliers de milliards, des centaines de milliers de milliards, et le jour où les taux d'intérêt vont monter de 1%, tout va s'effondrer, aussitôt les banques perdent tous leurs fonds propres, enfin bon, bref, ça c'est un bouquin qui est bien fait, qui est bien écrit, elle l'a écrit, <coughs> en fait elle a repris le bouquin d'un gars qui est mort, qui s'est suicidé je crois, Dominique Morisseau, et qui avait écrit un bon bouquin sur la question, et qu'elle a actualisé, Qu'elle a. c'est un, un livre très utile, Qu'est-ce que tu penses euh, des protocoles de Bâle bal 1, Bâle 2, Bâle 3 ouais. J'en pense la même chose que ce que je pense sur les parlementaires et la Constitution. Bâle 1, balle 2, bal 3, il n'y a que des banquiers. Et ce sont les banquiers qui écrivent les règles de la régulation des banques. Bon ben voilà, tu... Quel est le concept qu'on a décrit tout à l'heure qui, qui fait que ça ne va pas marcher C'est le conflit d'intérêts. Ces gens-là sont en conflit d'intérêts. On leur demande d'écrire des règles. Les solutions, les... c'est quoi on les, prend, ce soit... on les prend à la française, on leur fait faire un petit tour de Freedom Razor, hein, un petit coup de guillotine, un petit coup de, de goudron de et des plumes. Non, pas du tout une question de personne. Ça n'a rien à voir avec une question de personne. Si tu... C'est quoi les solutions à tout ça Non, non, mais les solutions, les solutions, elles sont politiques. La, la banque ne doit pas être une institution privée. La, une banque, c'est public. Lire Proudhon, une banque, c'est populaire. Le peuple doit créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Un. Et deuxièmement, un État, écoute bien ça, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée, bon sang Un État, une commune, une région, un département, un, un, un continent, un peuple qui a besoin d'argent... Une puissance publique créée par un peuple qui a besoin d'argent pour, pour les services publics, pour payer des médecins, pour payer des profs, pour payer des, pour payer des services publics, un peuple qui a besoin d'argent pour payer les services publics, il n'emprunte pas l'argent, il le crée. Il crée l'argent quand il dépense et il détruit l'argent quand il reçoit l'impôt. Un État que tu as. Mais ça, c'est toi qui dois le faire. Tu vois, c'est toi, citoyen, c'est vous tous, quoi. C'est nous tous qui devons penser le circuit monétaire en disant c'est pas les banques privées qui doivent créer la monnaie quand ils nous prêtent. et... Détruire la monnaie quand on les rembourse, ça, c'est une folie qui les rend trop puissants et qui, qui n'a rien à voir avec l'intérêt général. Il faut leur reprendre le pouvoir de politique de création monétaire. Pour, et de cette façon, si tu, on, on peut donner à notre État, donner à notre puissance publique, ce, ce moyen majeur politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de souveraineté sans ce moyen-là. On lui donne le moyen de financer les services publics, donc de créer la monnaie dont nous avons besoin. De... montre-moi un autre bouquin, là. Attends, juste que je termine, parce que c'est super important. La conséquence de cet État, à qui tu as donné la création monétaire, c'est que tu le rends, écoute bien, employeur en dernier ressort, le, le si je suis État et que j'ai la puissance de créer la monnaie quand on a besoin, quand le peuple a besoin d'argent, je peux la créer, et ensuite quand je, je détruis la monnaie quand je perçois l'impôt. Si je suis un État qui a cette puissance-là. Un État responsable, tu parles. Pas je suis responsable, État qui... sous contrôle citoyen, évidemment. Ah. Je ne parle pas des politiciens actuels qui sont hors contrôle, bien sûr. Tout ça dans une constitution qui va être écrite par nous, dans laquelle les acteurs sont sous contrôle, rendent des comptes et peuvent être punis, révoqués à tout moment, évidemment. Mais donc cette puissance publique, nous avons doté, mais parce que c'est notre bien, c'est le bien commun. Nous nous l'avons doté de, la de pouvoir créer la monnaie, quand il y, y a du chômage, c'est que les gens manquent d'argent. Il n'y a pas assez d'argent dans le système. L'État, à ce moment-là, emploie les gens qui sont au chômage, en les, en, en les employant. Des, il y a des tas de choses à faire, il y a, il y a toujours des choses à faire utiles. Il faut, il faut rénover les bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés, il faut rendre les, des travaux d'intérêt général, des travaux, mais vraiment d'intérêt général, pas des bricoles, hein, des, des, des gros chantiers d'intérêt général, il y en a plein. Donc l'État, s'il a le moyen, s'il n'a pas besoin d'emprunter, si on ne l'a pas asservi en l'obligeant à emprunter à des marchés financiers, ce qui est une dinguerie, si on le rendu capable de créer l'argent nécessaire, il va nous donner tous les services et il va être employé, au dernier donc, employé en dernier ressort. Donc employeur en dernier ressort, donc tu n'auras plus de chômage, bon sang. Et s'il y a de l'inflation, si au lieu d'avoir du chômage, il y a de l'inflation, s'il y a de l'inflation, là on peut se mettre à percevoir plus d'impôts ou créer moins d'argent. Moins Qu'est-ce quand... que tu penses de Ricardo ben, C'est un fils de banquier lui. Hein. Donc euh, ouais. la, la, la, politique, la politique économique que prône Ricardo, c'est une politique de banquier. Alors, ils prône le libre-échange, mais parce que les, les, les multinationales ont intérêt au libre-échange, mais pas nous, pas nous. – Bon montre-moi un autre livre. – Alors, euh, y a, je, je fais que le citer, il y, y a deux livres que je viens de recevoir, qui, je sais que je vais me régaler, je vais me régaler avec ces deux bouquins. Un bouquin de Valérie euh, Bugot, qui, euh, avec un, un économiste, Jean Rémy, qui associe, c'est très proche de ce que je fais, parce que c'est les deux mêmes chantiers, euh, Valérie, elle bosse sur le, le politique, sur la démocratie, et Jean Rémy, il bosse sur la monnaie. Et ça va ensemble. Tu n'auras pas la démocratie si tu n'as pas récupéré la création monétaire. Et tu ne récupères pas la création monétaire pas. Ça tient rebooter. ensemble. Et donc, Allez. leur bouquin, il est bien fait. Il manque, il manque j'ai regardé, j'ai feuilleté, un... j'ai cherché atelier constituant, processus constituant, constitution, je n'ai pas trouvé. Donc, à mon avis, il manque l'aspect, c'est nous qui devons nous en occuper. Mais c'est très intéressant ce bouquin-là. Et il y a une très très bonne préface sur le, le, le, le, le, le, le fascisme financier qui vient de Philippe Boursier de Carbon. Et puis, il y a un bon, très, très bon bouquin là, qui est écrit par un, un euh, Turner, qui est ancien dirigeant européen d'une banque américaine. Il a présidé l'autorité des services... Donc, je veux dire, c'est pas un, un, un anarchiste, c'est pas un un zozo. Ancien directeur général de la Confédération de l'industrie britannique. Donc, c'est Turner qui balance et qui dit, maintenant, il y en a marre avec ces crises-là. Il, il a compris et il dénonce ce qui ne va pas dans le système. Et il y a une très, très bonne introduction de Gaël Giraud qui est un de nos un de nos meilleurs... Il n'est pas flic, lui Comment Il n'est pas flic, Gaël Giraud Non, non, pas du tout. Ah, pardon. Non, non, non, il est, il est plutôt... C'est euh, euh, euh, un... un spécialiste monétaire, mais il est... C est il n'est pas prêtre, mais il est... Il est, un, il est très porté sur la religion, voilà. c'est un Et qui a des valeurs remarquables. C'est un type super, Gaël Giraud, c'est un type bien. Euh, et qui fait une préface remarquable, très dense, remarquable. Donc sur la monnaie, c'est tout. – Mais, mais, mais, mais, il faut parler de, de, de ça aussi, euh, surtout – Qu'est-ce qu'on va avoir comme livre à lire à ?– non mais ça c'est tout petit, c'est un petit bouquin, ça, ça vaut de l'or, c'est un très très très bon petit bouquin, c'est Michel Colomb qui me l'a fait connaître, euh, le, le gars qui se fait martyriser par les antifas. Enfin, « Principes élémentaires de la propagande de guerre », dix principes. C'est tiré de deux gros bouquins qui ont été écrits à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'est remarquable, c'est très très bien… Euh, vulgarisé, simplifié, c'est facile à lire. Je vais vous dire les, les, les titres, tu vas voir. Si tu vas comprendre tout de suite, c'est remarquable, si je trouve le sommaire. Remarquable, remarquable bouquin. Mais ça, ça, je vais le bosser avec mes élèves cette année. Bah, pendant je... que tu cherches tes pages, on va demander euh, aux vais... forum de nous faire remonter les questions. Là. Si D... vous avez des questions, profitez-en-ce maintenant. Premier, donc c'est les principes de propagande de guerre. C'est-à-dire, nous sommes abreuvés tous les jours par les médias des milliardaires, là, ce que j'appelle la Pravda des milliardaires, c'est-à-dire il y a 10 personnes qui ont acheté tous les journaux du pays. Tu m'entends Tous les journaux Pourquoi, Pourquoi 10 personnes Un Reflet n'a pas été acheté. Comment Reflet. Oui, mais ce n'est pas un journal papier reflet. Non, c'est tous les journaux papier. Tous les journaux, les magazines, à part le Canard Enchaîné, tous ont été achetés. Pourquoi ils achètent Pour pouvoir euh, euh, répandre cette propagande. Et tu vas voir, mais alors, quand tu regardes, et alors, tu regardes la liste, et ensuite tu regardes les cas pratiques avec les exemples, et tu retrouves dans l'actualité de ce que tu entends tous les jours, et tu, tu le retrouves. Ils le, ils, ils le, je suis sûr qu'ils l'ont sur leur bureau, parce qu'ils le font ça. Nous ne voulons pas la guerre. Ils n'arrêtent pas de répéter, les décideurs politiques, qu'ils ne veulent pas la guerre. Ils le répètent ad nauseam. C'est pas nous qui voulons la guerre. Deuxième règle. Le camp adverse est seul responsable de la guerre. C'est toujours l'autre qui a tout fait. C'est toujours, c'est jamais nous qui sommes co-responsables. L'ennemi a le visage du diable ou l'affreux de service. C'est-à-dire qu'on diabolise littéralement. C'est-à-dire quand tu vois comment on t'a présenté Kadhafi, comme on te présente Poutine, tu vois comment on te présente Assad. C'est le diable sur terre. Et ça fait partie de la propagande. C'est les règles que tu retrouves à toutes les guerres. Pas seulement celle là Tu retrouves à tous les coups, hein. Euh, C'est une cause noble que nous défendons et pas des intérêts particuliers. Jamais on te dit qu'on va voler le pétrole en Irak. Jamais on te on le dit ça. Jamais on te dit qu'on va voler l'or de, de la Libye. Jamais on te dit qu'on va empêcher euh, euh, Kadhafi d'aider les pays africains. C'était un sauveur pour plein de pays africains, euh, euh, Kadhafi. Jamais on te le dit ça. Hein. C'est jamais des intérêts particuliers. Jamais il euh, que... y a aussi les fonds souverains libyens, on a mis la main dessus, mais bon. Hein les fonds souverains libyens. Les fonds souverains, les biens, c'était le un des plus gros fonds souverains du monde, c'est un des plus riches, et il allait créer, avec Strauss-Kahn, qui a coulé juste avant. Comment ça à réfléchir créer, à la crypto-monnaie. Il allait créer le, le DTS, hein, l'alternative au dollar, euh, et comme par hasard, ils se font dégommer tous les deux. C'est sûrement une, une, une coïncidence. L'ennemi provoque sciemment des atrocités, et si nous commettons des bavures, c'est involontairement. Hein, tu te souviens des. Euh, Frappe chirurgicale les, les, alors, les frappes chirurgicales, c'est nous prétendons ne pas faire de dégâts. C'est un peu plus loin. Mais là, c'est. Euh, euh, ils, ont, ils ont débranché les, les couveuses des nourrissons. Tu te souviens ouais, le, La fille de l'ambassadeur du Corée, oui, tout en pleurant comme ça, nous ça, raconte. Ouais. Que, voilà. Donc, ça, c'est. fort, quand même. Hein. Ah, ouais, ouais. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. L'ennemi utilise des armes non autorisées, les armes chimiques, là. Hein, tu... euh, nous subissons très peu de pertes, alors que les pertes de l'ennemi sont énormes. Le... Si tu retrouves. Tu... Retrouve ces dix principes, et donc ça, il me semble que les enfants devraient être euh, formés à repérer dans le discours d'un État, d'une puissance publique, l'intoxication, la, la, la désinformation qui précède la guerre. Parce que la Première Guerre mondiale, nous avons été conduits les Français et les Allemands. Nous avons été conduits à la, non seulement à l'accepter, mais nous avons été conduits à la vouloir. Là, les exemples qui sont pris, c'est des exemples de la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les peuples ont, ont été conduits à vouloir cette dinguerie. Mais il faut comprendre que c'est grâce à cette propagande. Donc c'est très important que les enfants connaissent T'énerve pas. On passe à une autre question. <coughs> la crypto-monnaie, il y a plein de questions sur le chat. Qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie alors, la cryptomonnaie. Le Bitcoin, l'Ether... Terres... Alors, Bitcoin, pour moi, c'est une, alterna une alternative à l'or. <coughs> ça m'intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire que les gars, c'est une monnaie propriétaire qui est rare et qui va enrichir les, ses créateurs qui sont milliardaires euh, et qui, nous, ne règle pas notre problème. Politiquement, on n'a pas besoin de ce truc-là, ça nous sert à rien. Par contre, il y a une, une, une monnaie... L'Ether. Comment tu dis L'Ether, l'Ethereum. Des... D'Ethereum, oui, c'est le nom du site, euh, la, la, G, la G1, c'est une monnaie libre, la monnaie libre, je la connais sous ce nom-là, la monnaie libre. Alors ça, ça c'est intéressant. Ça c'est, tout à l'heure je te décrivais le chartalisme, hein, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie, il la crée, il la crée quand il dépense, il, détru, il la détruit quand il reçoit l'impôt, ça c'est le chartalisme. C'est à mon avis la, la solution monétaire qui est la plus accessible, tout de suite, elle est compréhensible tout de suite, elle ressemble au modèle actuel, il suffit de prendre le, la création monétaire aux banques, – Et de la donner à la puissance publique sous notre contrôle, ça suffit. Donc ce n'est pas une grave révolution, ça va tout changer, mais c'est compréhensible. La monnaie libre, c'est plus révolutionnaire que ça, et je crois que c'est plus émancipant encore. C'est-à-dire que là vraiment, c'est ce Stéphane, Stéphane Laborde qui défend cette idée remarquablement, c'est lui qui a écrit la théorie relative de la monnaie qui sous-tend ces monnaies libres, et lui, il a vraiment une analyse de la monnaie qui permet <coughs> à chacun de créer la monnaie. C'est-à-dire que, euh, et ça existe, c'est-à-dire que ça vient de commencer depuis mars, je crois, mars ou avril. Le, nous pouvons créer un compte dans cette monnaie. Et à partir du moment où on a un compte, il faut être euh, parrainé, je crois, par cinq personnes, euh, on reçoit chaque jour un dividende universel. C'est-à-dire que parce qu'on fait partie du corps social, comme on a le droit de vote, on crée de la monnaie. Et donc on a une espèce de pouvoir d'achat. <coughs> Et il faut qu'on achète et qu'on vende. Et le système fait attention à ce que nous achetons et nous vendons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la monnaie qui nous brûle les mains et qui, euh, qui, qui, qui va circuler. Et c'est… Je trouve que c'est très bien pensé. Je ne suis pas capable d'en être le défenseur, parce qu'il faudrait que je le révise avant, ou que… pour bon, m'en dans le bain. J'ai fait une, une longue conférence avec un défendeur, enfin, un, qui, est, qui est mort depuis malheureusement… Hein un jeune homme formidable qui s'appelait Jean-Baptiste Bersac, qui défendait le chartalisme, qui m'a fait découvrir bien ce truc-là et qui était vraiment un type bien. Et puis euh, Stéphane Laborde qui défend la monnaie libre. Et à trois, là, il y a une, une, un échange qui, est, qui permet, je crois, bien d'arriver de, de, dans le sujet. Mais après ça, il faut bosser sur ce que fait Stéphane Laborde. C'est... Il y, a, il y a un chantier émancipant là. Il y a un truc à bosser. Il faut qu'on essaye. On peut s'inscrire, on peut créer pour voir comment ça marche, voir les, les, les failles, euh, ce qui ne va pas marcher. Mais je, je trouve ça très intéressant. Question du chat <rire> ce qu'il pense de l'Assemblée constituante telle qu'elle est proposée par la France insoumise <rire> oh ben C'est déjà formidable de la voir apparaître dans un programme politique. C'est-à-dire que euh, euh, Jean-Luc Jean Mélenchon là il, et, et sa bande d'insoumis, ils il sèment des graines partout. Hier, j'ai écouté... ma on m'échappe, je connais qu'elle, bien sûr, depuis 10 ans, 15 ans. Euh, une, une insoumise qui... Euh, j'ai honte de ne pas me souvenir de son nom. Qui, euh, fait, on va pas pouvoir hein. qui faisait la synthèse. Elle a les cheveux courts et elle milite depuis longtemps à l'extrême-gauche. Enfin, je connais qu'elle, enfin quand même, bref. Enfin, en tout cas, je, je, de la voir dans, dans sa synthèse de 5 minutes sur tout le débat parlementaire dire, mais ce qui compte et dont on n'a pas parlé, c'est qu'on est qu on, qu on ait enfin un processus constituant, de voir arriver ce mot-là, qui est vraiment quelque chose que je défends, moi, à une époque où personne n'en parlait. – T'as eu une petite érection d'un coup. – Comment tu dis ?– T'as eu une petite érection d'un coup. – Je sais pas, c'est pas sexuel, mais c'était, j'étais, oui, enfin, c je me dis, il y a quelque chose qui germe et qui grandit. Et donc c'est bien, c'est pas du tout parfait, parce que c'est compliqué pour eux de défendre, correctement le tirage au sort. Une assemblée constituante, pour qu'elle fasse bien son boulot, sans conflit d'intérêts du tout, il faut qu'elle soit tirée au sort. Alors, l'Internet te répond, c'est Clémentine Autain. Voilà, merci Clémentine. Merci ouais. la communauté. Je connais, je connais que Clémentine, bien sûr. Euh, et et ça, me fait, ça me fait plaisir de voir que Clémentine dit, et c'est fort quand elle dit, elle apostrophe tous les députés en leur disant, tiens, mais ce qui... On parle de, on parle de couillonnade, là. On parle de couillonnade, ce qui compte, c'est le processus constituant c'est bien ça, c'est bien. Donc ça... Petite question, je les suis... civic tech, ça te parle Non, je ne sais, sais, sais pas ce que c'est. pas du tout les civic enfin, tech Je Peut-être que je vais relier quand tu vas me dire, je sais pas. Je te dirai ça plus tard. <coughs> euh, question de l'internet, du chat, est-ce que tu... Alors, est-ce que vous avez... Quoi, quoi, quoi Est-ce que... Avec... Okay. Est-ce que vous préparez un effondrement économique <coughs> Je ne vois pas comment on va l'éviter. Ce qui a déclenché la crise de 2007. n'est pas réglé. Ah, c'est pas que c'est pas réglé, c'est que ça a été multiplié par 2 ou 3 ou 10. C'est même d'un facteur 2 ou 3. Donc c'est. <coughs> Tu vas faire quoi si euh, là il y a, a l'Union européenne qui a fait passer un texte pour pouvoir euh, se renflouer euh, sur et les ils comptes vont, Ils vont tout prendre, hein. ils vont faire comme ils ont fait en Argentine, ils vont prendre. tu ta... n'y voilà. plus rien sur ton compte. Voilà. Enfin, moi, j'ai rien sur mon compte. D'accord. Tu comptes mais... faire quoi dans ces <coughs> cas-là Tu descends dans la <coughs> rue avec nous, avec des, des coupes-coupes et euh, aller chercher les gens ou tu fais quoi Le problème, c'est que les magasins vont se vider dans les 48 heures et que quand les magasins vont être vides, je te raconte une histoire. Dans les <coughs> villes, on va être réduit à l'état de nature et ça, c'est pas beau, quoi. Je veux dire, on va vite être, enfin. Est, on est fou de laisser faire ça sans faire de politique quoi, hein. je veux dire euh, là il faudrait faire de la politique et... qu'est ce que tu penses que l'union européenne qu'est ce que ce que ça te fait quand il, il passe euh, un texte pour pouvoir se renflouer sur les comptes des particuliers enfin, bon, moi, ça, fait... ça te fait chaud au cœur, non enfin non moi ça fait 12 ans que je dis que l'union européenne est un projet de banque et de multinationales depuis le début donc c'est pas surprenant les banques elles sont en faillite frauduleuses donc en trichant et en mentant, et donc elles devraient être, leur, leur stade devrait être en prison, et au lieu de ça, elles se font goinfrer de milliers de milliards de dollars par les gouvernements aux frais des contribuables. Donc... Donc cet peut... effondrement, tu le vois, et tu te prépares à quelque chose ou pas Est-ce que tu as des boîtes je... de conserve dans ta cave Non. Est-ce que tu as investi dans la poudre Non. Alors pourtant... Que tu t'es mis à je, faire je, tu, une, une base euh, <coughs> de défensive chez toi, comme certains le font sur Internet Je réfléchis bien... On à, voit, les gars. ...à devenir autonome, à à cultiver, être capable de me nourrir moi-même, et avoir de l'eau, de l'énergie. Mais en même temps, si tu te crées une... Un objet de, de convoitise. Une, une, une, une base je autonome durable. Hein, si tu te crées une base autonome durable. Un truc de survivaliste. Tu es survivaliste. Il va falloir que tu crées aussi les miradors, les barbelés et les calaches avec beaucoup de munitions, parce que si tu as de quoi survivre, et que dehors, tu as des bandes affamées et armées et qui cherchent justement les potagers en question. Il va falloir aussi que tu sois armé. Là, je préfère mourir vite, je pense, parce que je ne vois pas comment on peut sortir de ce truc-là. Je pense que là, les graines qu'on est en train de développer pour organiser une société en évitant cette dinguerie meurtrière, il faudrait qu'elle survive à, au chaos qui va venir, au chaos qui vient, et... L'internet nous permet de multiplier ces graines en multipliant donc les chances qu'il en ait qui restent après le chaos. Mais, mais je suis pas sûr du tout que ça marche, hein, c'est complètement statistique ça. Mais je me prépare pas, je me prépare pas parce que je vois pas comment, je me vois pas en train de survivre alors que le monde est en train de crever autour. Quoi. Je, je, je n'imagine pas ça. Je, ça, me, ça me convient pas du tout. Je préfère me bagarrer pour que on soit de plus en plus nombreux à Bois un à coup. être capable de... <coughs> non, c'est l'autre tube, c'est pas, pas celui qui boit. Comme je sentais que le temps était limité, je me suis mis à parler vite, et je, je me mets à déparler, vais je... casser mon outil de travail. Ça que... te fait peur, l'effondrement Oui, mais non, mais j'y pense pas. <coughs> j'y pense pas, sinon je ne te fais plus rien, quoi. Quel non, non, conseil, quel co conseil que tu, tu, tu pourrais donner aux gens qui se préparent à un hypothétique effondrement, effondrement. – Je n'ai pas de conseil à leur donner, je comprends ce qu'ils font, je comprends ce qu'ils font. C'est peut-être eux qui finalement vont survivre au chaos, et ce serait bien qu'ils gardent de quoi donner aux, aux petits-enfants qui suivront les graines qui permettent de gagner du temps, qu'ils n'aient pas tout, à tout reconstruire, quoi. ce qu'on est en train d'imaginer. – pour Le Brexit, ouais. le Frexit, euh, le Xit, qu'est-ce que qu tu penses pense ?– de Vena, hein, il, faut, bah, il faut sortir de l'Union européenne, bien sûr, oui. Il faut sortir de l'Union européenne, mais ça fait 12 ans que je le dis, ça. Euh... – Qu'est-ce que tu penses des flux migratoires <coughs> bah, il s'imposent compte tenu de ce qu'on fait aux pays des pays en question, des pays des gens en question, on les bombarde et après ça, on les bombarde, on les massacre, on les affame et... 80% de alors ça c'est la mm louche, -hmm. je, je demande un fact-checking derrière 80% des flux migratoires sont des flux migratoires économiques ça doit être mais ils viennent de quel pays Les pays qui sont maltraités, non Le maltraité économiquement pas, pas... parlant, c'est ça Ils ne viennent pas des États-Unis, ils ne viennent pas du Canada, ils ne viennent pas d'Autriche, ils viennent, ils viennent des, pays, des pays pauvres. Ils viennent des pays colonisés. Ils viennent des pays ma... maltraités. On fait quoi On construit des murs Mais pas du tout. On ouvre enfin, les frontières Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je bon, Enfin, On, ouvrir on les frontières, va sur place pour ou, développer ou... le pays de toute façon, ceux, ceux qui sont là, il faut les accueillir. et, et les... On... Enfin, c'est peanuts, hein. c'est vraiment par rapport à notre population, c'est vraiment très peu de choses. C'est facile à intégrer. Mais surtout, il faudrait aider les. Enfin, c'est facile à intégrer quand on a un pays qui est euh, avec un chômage dingue Non, mais le chômage, c'est une construction politique. Arrête Le chômage, c'est une construction politique. Le chômage, on fait tout pour le fabriquer. Attends, ne me dis pas qu'on subit le chômage et que parce qu'il y a du chômage, on va faire ci et ça. Si Qu'est-ce repre... que tu penses du salaire universel attends, attends, attends, attends, Si nous reprenons le contrôle du politique, il n'y a plus de chômage. Je répète, si nous reprenons le contrôle du politique, il n'y a plus de chômage. Pourquoi il y a du chômage C'est parce que c'est les riches qui dirigent. Et les riches ont besoin du chômage, je te rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, comme Donc, outil. -ce comme de... outil de... De... tyrannique, C'est -ce un outil -ce de terroriste chômage. Ils ont besoin d'immigration. Comment Est-ce que les riches ont besoin d'immigration Oui, oui, bien sûr, pour tirer tous les salaires vers le bas, dans tous les pays du monde, oui, bien sûr. Les riches ont besoin de l'immigration pour tirer les salaires vers le bas. Mais ce n'est pas une raison pour nous de maltraiter les, les pauvres gens. Ce n'est pas, pas la faute des pauvres gens qui. Qu'est-ce qu Donc... que tu penses du salaire universel <coughs> Euh, du bien, mais plutôt sur le mode du salaire à vie de Friot, que sur le salaire universel de Valls. Tu vois, le, le, le revenu de base de Valls, je m'en méfie comme de la peste. Les libéraux vont nous donner euh, 400, 500, 600 euros, ils vont nous laisser crever, quoi, ils vont nous balancer les euros, c'est eux qui les créent, alors c'est vraiment facile à donner, pour, pour avoir la paix, quoi, <coughs> pour qu'on vive dans la misère. Mais comme des comment – Comme des manants. – Comment Comme des manants. – Comme des manants. – Et c'est absolument pas émancipant. Alors que le salaire à vie de Friot euh, est Bien plus émancipant. Bien on va, on va émancipant, juste ouais. poser une question euh, en direct à l'internet. Euh, vous voulez qu'on continue l'interview ou on peut euh, se dire que dans un quart d'heure c'est fini Parce que ça commence à faire longtemps là. Donc, pendant qu'ils réfléchissent, mm -hmm. euh, tu as un autre bouquin à nous montrer Oui, des, bou des bouquins imp importants. <coughs> euh, J'ai découvert par hasard sur France Culture... Un bonhomme que je lisais déjà qui s'appelle Supio, qui est un spécialiste du droit du travail, j'ai découvert qu'il est entré au Collège de France. Il a fait des, des conférences, une douzaine de conférences sur le gouvernement par les nombres. Alors je suis tombé sur la sixième. Je pense que vous ne devriez pas commencer par la première, parce que la première est assez théorique. Elle est passionnante, mais quand on sait que c'est.. Pardon. Quand on sait que c'est super important, parce qu'on est entré dans le vif du sujet, dans la sixième, putain c'est super important ce qu'il raconte. Après ça, on arrive à écouter la première et ce n'est pas grave que ce soit théorique parce qu'on comprend l'intérêt du truc. Moi, je suis entré dedans au milieu et je me suis tout, tout tartiné plusieurs fois. C'est vraiment passionnant. Et Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La gouvernance par les nombres ». Donc, Ce gars-là décortique l'utopie néolibérale de gouvernement scientifique par les nombres qui est une dépolitisation, un projet de dépolitisation de la société et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui a été à l'utopie soviétique. En, en Union soviétique aussi, on, on rêvait de gouverner de façon scientifique et plus, il n'y avait plus de démocratie, il n'y avait plus de, de débat politique, il n'y avait plus de, de, de controverses avec des choix politiques à faire que les humains faisaient. Euh, il y avait une utopie de gouvernement par les nombres qui remonte à Pythagore. Hein, le, la, la fascination des humains pour les nombres est une vieille, une vieille histoire et elle dégénère... Aujourd'hui, en Union soviétique et avec l'ultralibéralisme, dans une idéologie folle qui, qui veut se débarrasser de l'État, les, les libéraux d'origine, qui ne sont pas les ultralibéraux, c'est autre chose, les libéraux d'origine, ils ont bien imaginé un monde en trois dimensions avec nos rapports contractuels en deux dimensions et un tiers certificateur, qui est l'État, la puissance publique, qui garantit les conventions, qui garantit les contrats, qui garantit notre identité, qui garantit, le fait que, qui garantit plein de choses. C'est vachement utile dans le système, qui est un tiers de confiance, un tiers garant des conventions. Ça, c'est ce que le libéralisme authentique avait imaginé. Mais ce que le néolibéralisme essaye de faire, c'est de supprimer ce tiers de confiance, ce tiers supérieur, qui, qui en fait prélève les impôts, et c'est ça qui leur fait mal. Ils essayent d'imaginer une utopie dans laquelle... C'est un monde plat dans lequel il n'y a, a plus que des, des, des atomes qui, qui, qui communiquent entre eux, et c'est la loi du plus fort, il n'y a, a plus de loi au sens euh, strict du tien. C'est vraiment bien déconstruit, je pense qu'il faut commencer par les vidéos qu'on trouve sur France Culture, ou sur le site du Collège de France. C'est un, un livre que je trouve, en tout cas c'est un travail, pour comprendre la folie néolibérale remarquable. Euh, un très très bon bouquin écrit par Vincent Lecoq, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Vincent Lecoq, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Impunité » sur l'impunité des, des acteurs politiques. Et là, il a fait un petit bouquin sur les, la grande distribution. Remar... J'ai beaucoup de bouquins sur la grande distribution qui sont bien faits. Et celui-là est une synthèse remarquable. Il l'a fait avec sa femme. Et c'est très bien documenté, c'est simple. Et il y a vraiment... Les, le, le fléau de la grande distribution privée est bien, dé... bien, bien déconstruit. Ça, ça pourrait faire l'objet, ensuite, d'ateliers constituants. Que après avoir lu ça on pourrait faire des ateliers, constituants, des ateliers constituants pour voir quel article on écrirait dans la Constitution pour nous protéger des, des grandes familles qui, qui ont pris le contrôle de l'alimentation. J'ai parlé il n'y a pas longtemps d'un très bon bouquin qui s'appelle L'État de Charbonneau, un, un, un gars complètement méconnu, je ne connaissais pas du tout ce gars-là, et, et j'ai trouvé un autre livre qui rapproche la pensée de Charbonneau et Dellul, qui sont... Euh, euh, deux anards euh, de, de, de démocrates euh, flamboyants, comme Castoriadis. C'est des gens dont la pensée... Alors ça, c'est un petit livre, hein, c'est pas épais, et c'est euh, un rapprochement de ces deux pensées, et je pensais pas que... Je lisais Ellul, je lisais Charbonneau, et j'avais pas compris qu'ils étaient amis, et qu'en fait, leurs pensées se, se nourrissaient. Euh, c'est deux, deux libertaires, euh, remarquables. Et libertaires, c'est la démocratie. Hein. L'anarchie, c'est la démocratie. Les bourgeois détestent l'anarchie, alors ils te la présentent comme le chaos, le bordel, des violents. Évidemment, euh, les, les bourgeois euh, calomnient euh, l'anarchie qui, qui, euh, qui conteste la bourgeoisie. Mais nous autres qui cherchons euh, le bien commun, on a euh, des trésors à trouver dans le travail des anarchistes. Les anarchistes ont pensé la, pens la société démocratique qu'il nous faut. Dernier, dernier bouquin, oui. Il euh, y a peut-être celui de Guillemin aussi, quand même, qui est vraiment super aussi. Euh, un très très bon bouquin de Dupré, Camp Planétaire, qui fait la synthèse de la, de la surveillance, de l'enfermement, des, des, des techniques de, de domestication humaine euh, aujourd'hui, et en les rapprochant au camp de concentration qu'on connaît. Je trouve ce bouquin très bien fait. Très bien fait. Je voudrais rencontrer ce gars-là, parce qu'il a vraiment une pensée très claire. Et puis, je vous garde le, le, le, mon... mon, mon chéri pour la fin, je, vous savez que je raffole de Guillemin, et il y a eu un colloque l'année dernière dont je vous ai, par, ai pas parlé sur le blog, parce que et je l'ai raté, je n'ai pas pu monter à Paris pour le voir, et c'était passionnant, c'était sur la Commune. Guillemin, c'est un historien magnifique, un contre-historien, quelqu'un qui écrit l histoire, notre histoire mais vu du côté du peuple, donc ce n'est pas les grandes batailles, ce n'est pas les rois, c'est vu du côté du peuple. Et c'est très, très, très important de comprendre ce qui s'est passé dans la Commune de Paris. Moi, j'ai compris la Commune de Paris en écoutant les je crois que c'est 16 ou 18 conférences d'une demi-heure. Ça s'écoute en voiture, hein, ça s'écoute dans les embouteillages, en fait. Tu as un embouteillage. Alors, tu commences à écouter du guillemin dans les embouteillages. Tu vas voir, tu vas espérer qu'il va y avoir un embouteillage pour avoir une conférence de plus de Guimard. C'est ça, ça, ça déniaise. C'est vraiment un, un, un intellectuel euh, euh, plus que séduisant. Il est attachant. Voilà, il, il est attachant. C'est quelqu'un de bon et, et de... Euh, très efficace dans sa déconstruction décon dé dé des mensonges bourgeois et reconstruction de la vraie histoire. Et donc là, il y a eu un, un colloque à Paris, euh, en novembre dernier, euh, à Paris, sur la Commune, et les, les collaborations, les, les interventions sur ce sont remarquables. Il y a Annie Lacroix-Rise qui est intervenu. A... Tu, tu nous donnes, il euh, euh, Lacroix-Rise, c'est euh, Annie lacroix Une historienne c'est une historienne, oui. Euh, spécialiste, c'est une communiste, bon, et, euh, qui est, et qui a beaucoup euh, travaillé sur la... Euh... Comment ça s'appelle, ce mouvement fasciste de l'entre-deux-guerres, la... Euh... La cagoule, je crois, non Je dis pas de bêtises. Euh... Tu me prends de pied de cour j'ai pas mon deuxième cerveau et mon mmh. clavier, bon, passons. Euh... – Mais bon, Annie Lacroix-Rise déconstruit la, la, les, les mensonges sur les, les, la Deuxième Guerre mondiale et sur la période qui a précédé. – Les mensonges les, de qui, de quoi ?– Les mensonges de l'histoire commune, ce qu'on nous apprend à l'école sur l'histoire. Euh, Hitler n'est pas apparu euh, spontanément comme ça parce que c'était un bon orateur. Il y avait toute la finance derrière, il y avait la finance le monde de la finance, il y avait tout le monde de la sidérurgie, les cartels, ça s'appelait, les multinationales, qui voulaient Hitler, qui était un outil anticommuniste. Et Hitler a voulu la même Europe, il a fait fabriquer à Walter Einstein un plan pour une nouvelle Europe qui, qui ressemblait à méprendre à l'Europe que nous avons, c'est-à-dire antidémocratique, dans laquelle c'est les, les, les entreprises... Si tu veux, Hitler est une première, un premier essai des multinationales pour prendre le contrôle complet du politique, et puis le, le, le gars leur a échappé. Alors ils ont essayé autrement. Et l'Union européenne, c'est un deuxième essai. et C'est plus malin, c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est que les gens votent pour l'Union européenne, chaud encore aujourd'hui. Hein. Hein c'est chaud, hein. Ah, ça va être compliqué, parce que là, les gens votent pour l'Union européenne. C'est sourcé, tout ce que tu racontes oui. Carré euh, De ce que je sais, oui. Oh, je me trompé. Hein. Bon, ça je... fait déjà deux heures qu'on est en interview. Mm -hmm. Je crois que c'est une des plus longues interviews qu'on ait pu faire. Euh, un conseil pour les, les jeunes générations euh, Devenir constituant devenir constituant, ça va tout changer. Et, et être contagieux, c'est-à-dire euh, rendre constituant, constituant, ça veut dire citoyen. Si t'es pas, si pas constituant, t'es pas citoyen, tu te payes de mots. Si t'es électeur, t'es un enfant, t'es pas un adulte politique, tu es quelqu'un qui a abandonné toute ta souveraineté, toute ta légitimité humaine à participer au bien commun, tu l'as abandonné à quelqu'un dont tu décides qu'il qu t'est supérieur. Mais si tu es constituant, tu redeviens le souverain, le co-souverain, tu ne vas pas tout décider tout seul, mais tu redeviens un adulte politique avec ta dignité. Et je pense vraiment que c'est un... Euh, pas, je ne me sens pas en contradiction avec les autres militants qui se bagarrent sur le nucléaire, la, sur la, la, la finance, sur le, le, le, le syndicalisme, le, le droit dans l'entreprise. Je ne suis pas du tout en opposition avec ces militants-là. Je trouve que c'est un complément. Les militants, s'ils veulent un jour être capable de changer le monde, de ne plus avoir ce mur d'impuissance politique, parce que tous, ils me disent, hein, les, les militants nucléaires, euh, ce Belge que j'ai rencontré, qui se bat de, toute sa vie se bat sur ce chantier-là, il dit, mais on n'a rien changé. Voilà, tous ces efforts pour rien. Il y a un mur d'impuissance politique. Il est écrit dans la Constitution. Ce n'est pas écrit, le peuple est impuissant. Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est une absence. Nous ne sommes pas dans la Constitution. Et dans les ateliers constituants, on prend les articles et on dit, où est-ce que nous sommes absents Et ça, ce travail intellectuel, il nous grandit. Donc mon conseil, c'est tout simple. C'est réduit, tu vois, c'est 0% de matière grasse. C'est au laser, c'est causal. J'identifie la cause première des injustices sociales sur une démission des enfants et ensuite des adultes, une démission des humains à écrire eux-mêmes les règles du pouvoir à instituer eux-mêmes leur puissance. Nous démissionnons à instituer notre puissance, voilà la raison de notre impuissance, et voilà la raison des catastrophes. Enfin, la raison, c'est multifactoriel, mais la raison, euh, la cause causale. Bon, et donc, une dernière conseille. question, Une dernière oui. question oui. qu'on a zappée, mais il faut qu'on te la pose. Est-ce que tu connais l'économie basée sur les ressources Oui, le, le Baird de Fresco, euh, le projet Vénus. Il, il est passionnant à mains égards, il est passionnant sur plein de points de vue. C'est un gars qui cherche le bien commun. Fresco, c'est un type bien, il est mort il n'y a pas longtemps. C'est un type bien, tu l'écoutes, il est vraiment, il t'emporte, c'est bien ce qu'il fait. Gass, tu l'as vu Gass, j'ai vu, c'est bien fait, c'est un film qui est bien fait. Mais, il y manque un truc, mais qu'on va ajouter, c'est tout. Il y a plusieurs il y a, épisodes. Hein. Il y a plusieurs épisodes, bien sûr, mais il manque à la pensée de Fresco l'aspect politique. – L'aspect contrôle des pouvoirs, il est trop scientiste son truc, il fait trop confiance à des, à des ingénieurs, à des scientifiques, comme si, ça ressemble d'ailleurs, hein, ça ressemble à l'utopie du gouvernement par les nombres, du gouvernement scientifique. Le, le, projet de, le projet de Fresco, dans l'état où il est en ce moment, il me fait penser à l'utopie libérale qui consiste à, à dire, bon, on n'arrête pas de se tromper, on va faire décider par des experts qui ne se trompent pas, et donc, on va dépolitiser les décisions publiques. Mais ça, c'est une folie, ça ne marche pas, ça. Je, je pense qu'il faut, il faut garder le politique. Donc, le projet de Fresco, il m'irait bien s'il y avait dans les villes, parce qu'il imagine des villes euh, modèles, des villes type vachement astucieuses, hein, sur l'adduction d'eau, le traitement des eaux, le traitement des énergies, tout ça est vachement bien pensé. – Le comité invisible, t'as lu ?– Comment ?– le Oui, oui, bien invisible. sûr, bien sûr. Et, mais juste, encore un mot, mais il faudrait que dans chaque ville… Il faudrait qu'il y ait une assemblée constituante, tu vois, et des, des assemblées de citoyens avec une agora, une assemblée législative, avec les gens qui. Il faut que le bien commun, on le gère nous-mêmes. Il faut lire Elinor Ostrom, quoi. Hein. Les humains savent très bien gérer le bien commun. Le comité invisible Alors, comité invisible, je ne vois pas malheureusement arriver dans leur livre. Je ne suis pas arrivé à la fin du dernier. Le dernier, c'est maintenant, je crois. Et mais je n'ai pas encore vu arriver de, de processus constituant, et ni de tirage au sort. Le tirage au sort, je l'ai vu apparaître un petit peu, mais. Ça n'a pas encore germé dans leur tête. Je ne comprends pas qu que ça ne percute pas plus. Ils sont, ils sont quand même plus dans le... Eux, ils attendent la, la baston, quoi. Mais à mon avis, s'il y, y a la baston maintenant, on va juste se faire écraser par des forces policières qui sont mille fois plus fortes que nous. On n'a aucune force. L'impeachment, on... la destitution, pardon. De, de Trump de, ou de Macron, de qui tu veux. Donc ou... c'est le référendum révoca... révocatoire. Voilà. La possibilité de révoquer. Ben ça, c'est un un des sujets des ateliers constituants, c'est un, un de nos sujets qui, les plus récurrents. Qui re... Il y a quatre référendums d'initiative populaire imaginables. En tout cas, nous, on en a imaginé quatre. Le référendum révocatoire, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple, pour une partie du peuple, pour 1% du peuple ou un demi du peuple. C'est à nous de décider, justement, en atelier, combien de gens vont... Dé... Au Venezuela, c'est 20%, c'est trop. Chavez, il a décidé que si 20% des gens voulaient déclencher un référendum, ils pouvaient. Et ça a eu lieu pourtant, hein. donc, malgré... mais le seuil est si haut que ça n'arrivera pratiquement jamais. Donc il faut mettre le seuil beaucoup plus bas que 20%. Il faut le mettre à, en Suisse et en Italie, c'est 1% ou 1,5%. Un, un et donc, à la demande d'une petite partie de la population, la population toute entière peut être appelée à révoquer un élu ou un responsable politique, à voter une loi que les parlementaires ne veulent pas nous donner, à abroger une loi que les parlementaires veulent nous imposer, ou à changer la constitution. Voilà, les quatre domaines, constituant, législatif, abrogatoire, donc législatif pour construire une loi, législatif pour supprimer une loi, et révocatoire. Et révocatoire, ça me paraît le B à bas de la démocratie représentative, mais faites attention, quand je dis ça, je ne suis pas un escroc, je pense à une vraie démocratie, vraiment représentative, mais donc que nous, dont nous aurions écrit nous-mêmes les institutions, peut-être nous-mêmes, nous aurions écrit nous-mêmes. Les, les, les modalités de contrôle les punitions, les assemblées tirées au sort qui, qui mènent les contrôles et dans une démocratie représentative comme celle-là donc euh, il, faut, il, faut, il faut au moins pouvoir évoquer les, les représentants, quand on s'aperçoit que le représentant n'est pas digne euh, et ne fait pas l'affaire, il faut pouvoir le révoquer Je reprends la parole, <coughs> euh, on voudrait s'excuser euh, auprès de la communauté pour les soucis techniques au niveau du son les petits imprévus du direct euh, qui ont été résolus pendant le, le direct euh, je me tourne vers mes acolytes, nos acolytes. Euh, Ils ont des questions, les gars C'est bon C'est bon C'est bon. Étienne Chouard, merci. Merci à vous. Cap de fin